Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en Roux Libre, douzième épisode de cette saison. Je suis ravi de vous retrouver. Vous connaissez chaque semaine votre petit rendez-vous mardi 18h. C'est un vrai bonheur, hein, franchement, d'être avec vous euh, sur une saison qui s'annonce vraiment très, très bien pour l'instant. Déjà 12 émissions, 4 aux US, 8 en France. Ça, ça témoigne quand même d'une certaine régularité. Alors, je suis en train de préparer mon calendrier de fin de saison, de fin d'année plus précisément, de fin d'année civile, d'accord euh, J'ai des gens jusqu'au 6 décembre, j'ai encore de la après, j'ai également de la place pour janvier, donc n'hésitez pas, je sais que ça se pré... euh, ça se prépare à l'avance ce genre de choses donc si vous avez des créateurs de contenu ou alors des gens de manière générale que vous trouveriez intéressant d'avoir sur Zachary, vous me donnez un petit tweet, ou vous m'envoyez un petit message insta, vous me mettez dans les commentaires YouTube je check tout le temps ça, vous le savez et je pense que ça peut être cool d'essayer de donner au peuple ce qu'il réclame, voilà alors aujourd'hui je suis content parce que vous retournez un petit coup dans le football, ok, il y a deux semaines j'ai eu la chance d'avoir Karim Benzema, aujourd'hui j'ai la chance d'avoir un autre footballeur, mais juste avant qu'on discute de mon invité footballeur, je vais prendre quelques instants pour remercier l'un des partenaires de cette émission, nos amis de OneFootball, dont je vous avais déjà parlé euh, lors d'une vidéo récente. D'accord Donc en fait, je vous en parle parce qu'ils vont sortir une application, enfin, ils ont sorti une application qui s'appelle OneFootball TV, déjà disponible sur Apple TV et Amazon Fire TV. Ça arrive sur les TV euh, Android. Samsung, etc., d'ici la fin d'année. Et en gros, c'est une application qui va permettre de retrouver tous les contenus vidéo, l'ensemble de l'écosystème des contenus vidéos football sur votre télévision, d'accord En plus de ce que vous pouvez retrouver habituellement, à savoir euh, gratuitement les matchs de la Ligue écossaise, la Ligue belge, etc. Donc, toutes les vidéos des plus grandes ligues, de vos clubs préférés, etc., sachant qu'en plus, l'application est personnalisable. Donc, euh, personnalisable, vous arrivez sur l'application directement, vous pouvez avoir euh, votre club favori euh, qui s'affiche en priorité, Etc. Donc c'est super cool Toutes les informations sont dans la description Ou dans la petite euh, description YouTube Donc vous pouvez télécharger cette dernière sur votre télé Et puis c'est cool de pouvoir retrouver tout ceci Enfin sur grand écran Donc grand merci à OneFootball, ça fait plaisir Maintenant que j'ai terminé ma prise de parole On va pouvoir démarrer D'accord Il y a deux semaines j'ai eu un footballeur Qui n'a eu que deux clubs dans sa carrière C'est intéressant, deux clubs Mais en vrai ça peut manquer par moments un peu d'histoire, d'anecdotes et de choses intéressantes. Mais je pense que les anecdotes et des choses intéressantes, on va les voir aujourd'hui parce que j'ai le grand honneur de recevoir Monsieur Cédric Bacambou. Cédric, comment vas-tu Ça va, Dakétor Tranquille Ouais, ça va, tranquille, à la cool. Ça va, t'as passé... Est-ce que t'as passé un bon week-end Franchement, ouais, ça ouais, va. Ça va Ça aurait pu être mieux parce qu'on a fait match nul dans le derby, là, récemment. D'accord. Mais ça va, bon week-end, je suis de retour à Paris. Je revois mes enfants, ma femme. Oh, super, du bonheur. ça. Super. Tu as pu re re retrouver ta petite famille, etc. C'est cool ces derniers jours Ouais, c'est cool, c'est cool. Il m'avait manqué. C'est ce que <rire> je te demandais en plus en off. Mais ces derniers temps, tu dors bien, t'as va, tu un bon rythme, tout roule Ouais, j'ai un bon rythme. Je suis un couche-tôt en ce moment. Bah, quand t'as des enfants, c'est c'est la même vie. Tu m'étonnes. Et non, ça va, je me sens bien. C'est super, c'est super. C'est un grand honneur de te recevoir ici. Euh, en plus, tu me dis que tu habitais pas loin, donc ça n'était pas trop relou pour toi de venir Non, je suis à côté, je suis à côté. Donc euh, c'était rapide. En dix minutes, c'était réglé. Ah, c'est énervé. T'as même pu te gratifier d'un gros petit déjeuner, je crois. <rire> ah ouais, je suis sur écoute à ce que je vois. Je suis sur écoute. Faut que je fasse attention à ce que je dise. Non, ouais, je suis en forme, t'inquiète, je suis préparé. C'est super, ça fait super plaisir. Alors, on va discuter un peu aujourd'hui de toi, un peu de ta carrière, un peu de ton parcours, de tout ce que tu as fait, etc. Je trouve ça super intéressant parce que quand j'ai préparé cette émission, j'ai eu plein de trucs super cool à aborder et j'ai vraiment l'envie qu'on discute, qu'on prenne le temps de faire les choses comme d'habitude. Et je vais te demander directement, pour euh, ouvrir l'émission et en savoir un mm. petit peu plus sur toi, je vais te demander de te présenter. Donc, qui es-tu D'où viens-tu Et quel a été ton parcours scolaire Ok, pas de problème. Bah, je me présente. Je suis Cédric Bakambou. On me surnomme Bakagoul. Donc, euh, mes compatriotes au Congo m'ont donné et que je porte, euh, que je porte fièrement. Ouais. J'ai grandi à Vitry-sur-Seine dans le 94, donc euh, Val-de-Marne au sud de Paris. Enfance plutôt normale. Je suis... Euh... Je suis pas l'aîné de la fratrie, mais voilà, j'ai deux grands frères, un petit frère et une petite sœur. D'accord. Donc voilà, enfance plutôt normale, comme je l'ai dit précédemment. Et euh, bah, jeune de banlieue qui a percé dans le football. Je suis devenu professionnel à OFC Sochaux-Montbéliard. Ensuite, j'ai fait pas mal de clubs. Ouais, on va la en discuter. Fiche, on va ouais. en discuter. Et puis voilà, voilà. Et au niveau de l'école, étais comment un petit peu Ça s'est passé comment pour toi, ta scolarité Franchement, bien. Ouais. En fait, moi, comment t'expliquer euh... Bah, j'ai grandi en cité, tu vois, donc, euh, avec pas mal d'éléments perturba perturbateurs autour de moi. Et moi, paradoxalement, bah, à l'école, je m'en sortais plutôt bien. D'accord. Donc, euh, bon élève, bon travailleur. Bah, je suis bachelier, j'ai eu mon bac économique social à l'époque. Je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant. Bac ES, toujours. Bac ES, toujours. Donc, voilà. J'ai toujours été bon à l'école. Comportement bah, exemplaire. Et puis, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Belle, tu as eu une mention, peut-être non, j'ai pas eu de mention, je l'ai loupé. Un peu <rire> Ouais. Ça se voit, ça ah, se voit C'est bien. Je pensais l'avoir, c'est pour ça que je te dis ça. J'ai un peu de regret par rapport à ça, mais plus important, c'est d'être titulaire du diplôme. Toi, t'étais le mec un petit peu tranquille en classe C'était à la cool ou... En classe, franchement, je rigolais pas. J'étais tranquille, j'écoutais, j'étais devant, tout ça, il a pas de souci. Et après, à la cour de récréation, c'était un autre Cédric, en fait, entre guillemets. Ouais, je vois. Et j'ai un ami à moi, là, il s'appelle Djangani, que, que je chale, au passage. Et il me disait à chaque fois. Et Mamadou, pareil, il me disait à chaque fois, mais toi, comment tu fais tu es tout le temps avec nous, tu traînes avec nous, tu fous la merde avec nous, entre guillemets, tu vois Et quand le, le professeur, il nous rend les copies, toi, t'as des bonnes notes, et nous, on a des mauvaises notes. <rire> Je dis, ah, les gars, faut savoir faire la part des choses, tu vois Il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour travailler. Total, total Et total, voilà total. ce qui me résume, en fait, ce qui résume Cédric bacambo ah, Ça, c'est grave cool à entendre, franchement. Et quand t'étais, euh, par exemple, euh... À la maison, etc., que tu avais par exemple des devoirs à faire, des trucs. Est-ce que par exemple tu avais peut-être tes grands frères qui pouvaient t'aider à un moment ou tu étais tranquille, tu à t'en sortir un peu solo Non, franchement, je m'en sortais solo entre guillemets. On était enfin famille nombreuse, tu vois. On, mmh. avait, on, avait, on vivait pas dans un palace non plus. Bien sûr. Donc euh, chacun faisait ce qu'il avait à faire. Et moi, non, en termes de devoirs, etc., j'étais seul. Ok. J'étais seul. Mais je m'en sortais plutôt bien. Ouais, ça s'entend, ça s'entend, c'est cool. Mm. T'as voulu continuer un petit peu après ou genre, t'as quand même après, eu de on avait et... la chance d'avoir un centre aussi au. Faut que je le notifie ça. On, ah, là, on avait la chance d'avoir un centre de quartier à la Smith, là-bas, à Vitry-sur-Seine où j'habitais. Et euh, bah, on avait les animateurs qui, par moments, pouvaient nous aider à faire nos devoirs. Ok. Et pareil, hein, j'en profite pour saluer Adelaine Chenin, mon animateur de quartier à l'époque, Connel Fabien. Super. Il se reconnaîtra. Génial. Donc euh, voilà un petit peu. En résumé, mon, mon parcours scolaire, ça comment ça s'est déroulé non, Ça, <rire> ça s'est très bien déroulé, il n'y a rien ouais. à dire. Hein. Après le bac, je suppose que tu n'as pas pu continuer parce que directement, il y a eu le football. Exactement. Après, mon père, il m'a mis beaucoup la pression aussi. Il m'a dit, si tu n'as pas le bac, le football, il faut oublier. Bon, après, c'est des grands mots, tu connais, c'est ouais, des grands logique. mots. C'est des grandes menaces. Je ne pense pas que j'aurais arrêté le football si j'avais échoué au, au bac. Mais voilà, c'était une manière de mettre la pression et moi, ça m'a conditionné. Tu vois ce que je veux dire Ouais, pas, je vois. Ça t'a maintenu sous tension. Voilà. Et c'est important, as vu de temps en temps, d'avoir un petit peu la pression pour Bien réussir. Sûr. Bien sûr. C'est ce qui te fait te surpasser. Et puis quand tu vas sur la feuille et que tu vois le nom à la fin, t'es content. T'as capté. <rire> Mais non, franchement, j'étais serein. Je savais que j'allais la voir. Maintenant, comme je t'ai dit... C'est au niveau de la mention, Marçon, ça, je, okay. voilà, je pensais avoir la mention, je ne l'ai pas eu. Ok. non Franchement, grave cool. Moi, je n'ai pas eu de mention non plus. J'ai eu bac ES aussi, mais pas de mention. <rire> 10-17, moi, je n'étais pas à deux doigts de l'avoir à la mention. <rire> moi, ça a été mention. Tiens, allez, dégage, tu l'as, laisse-nous tranquille. Donc, euh, grave cool. On va pouvoir parler un peu de tes débuts dans le football, etc. J'ai vu que tu as été formé directement dans, un, dans ton club de quartier, l'US euh, Ivry, pardon. Exactement. Pendant, pendant six ans. C'était comment un petit peu ces années-là, comment étaient tes débuts dans le football Comment est-ce t'as mis au club. En fait, je commence à parce qu'ils l'ont pas mis ça dans Wikipédia. Ouais. Moi, je commence à Vitry le foot. Ouais. À Vitry sur Seine, je fais un an et euh, j'ai un ami à moi qui s'appelle Chancelvi. Lui, il joue à Ivry et donc on était à l'école ensemble. Il avait il, a... il connaissait mon potentiel. Il m'a dit viens à Ivry, les structures euh, sont beaucoup mieux, plus développées. Il y aura moyen de, de faire quelque chose. D'accord. Donc moi, qu'est-ce que je fais Je fais un an à Vitry, à l'US Vitry, je quitte, je le suis à l'US Ivry et c'est là-bas que entre guillemets, je commence euh, réellement le football. À jouer en jeune. Voilà exactement. Et ça, ça se passait bien. Dès que t'es arrivé là-bas, t'as pu t'adapter rapidement. T'avais ton pote qui t'aidait. C'était comment Ouais, j'avais mon pote qui m'aidait. Après, faut savoir que à Ivry, il y a pas mal de, de vitriaux qui vont jouer là-bas parce que justement à Vitry, on n'avait pas à l'époque, hélas, les, les bonnes catégories. Tu vois D'accord. C'est-à-dire que le niveau, il n'était pas top top. Ok. Donc tout le monde allait jouer à Ivry pour euh, pour être un peu plus sérieux. Voilà, pour être un peu plus sérieux, c'était ça un petit peu le schéma à l'époque. Et donc, voilà, moi, j'étais un petit peu dans, bah dans cette vague-là. J'ai suivi un petit peu le, le troupeau et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à Ivry. Et quand tu as commencé le football, est-ce que toi, t'étais déjà issu d'une famille qui avait un penchant pour ce sport ou t'as commencé par pure passion parce que t'étais jeune et en général, les jeunes, surtout un petit peu en cité, ça commence un peu le foot de manière limite naturelle, j'aurais envie de te dire. genre. Non, bah en fait, il y avait un ancien au quartier, il s'appelait Saïd, père à son âme. Euh, c'est lui qui a saoulé mon père à l'époque ouais. pour me mettre, pour m'inscrire au foot. OK. Parce que moi je jouais que au quartier, en fait moi quand je commence, je suis pas au courant que je peux aller jouer dans un club etc. je le au quartier, c'est lui qui nous qui nous entraînait entre guillemets avec toute ma bande de potes et à chaque fois qu'il voyait mon père, il disait "Non, ce petit là, il faut l'inscrire, il faut l'inscrire, il faut l'inscrire." Et un jour mon père bah il a craqué. craque <rire> Parce que euh, il est il, il, il était obligé entre guillemets donc il m'inscrit. Et après, derrière aussi, il a joué le jeu, tu as vu, parce qu'il y a beaucoup de parents qui inscrivent leurs fils aujourd'hui au foot. Enfin, pas aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait beaucoup de parents qui inscrivaient leur, leur fils au foot et qui ne les suivaient pas réellement. Ouais, qui faisaient les choses à moitié. Voilà, qui faisaient, en gros, va au foot et arrête de nous casser la tête. <rire> Débrouille-toi. Débrouille-toi, voilà. Et non, moi, mon père, il a joué le jeu, tu vois, donc il venait me récupérer à la sortie de la classe. Il m'a amené au foot, il m'a amené le goûter. Quand il ne pouvait pas m'accompagner, ben, il me laissait des tickets de bus pour que je ne fraude pas, etc. Franchement, il a... il a assuré. Non, mais ça fait plaisir, il a assuré, assuré, ça, ouais. Tu vois, un vrai soutien familial, Exactement. un vrai soutien tu vois, parental, etc. dans toute la démarche, et tout C'est important. Franchement, ça, c'est important. Et ça a beaucoup joué, je pense, euh, dans ma carrière. Et je suppose même que c'est un truc qui t'a influencé, tu as envie de donner la même chose à tes enfants, toi, logiquement, derrière. Exactement. Donc ça fait plaisir. Après, je vais choisir. Tu as vu, là, ils sont encore jeunes. Le plus grand, il a 4 ans. Logique. <rire> ils veulent faire un peu de tout. Ouais, tu du judo, du foot, du basket. Je les choisir et après on les accompagnera. Faites-vous plaisir. Voilà, faites-vous plaisir. C'est à partir de quand que tu as commencé à, à peut-être comprendre ou qu'on t'a fait comprendre que tu avais peut-être un potentiel, qu'il y avait peut-être quelque chose à faire pendant ces années à Ivry Genre, il y a eu quoi Il y a eu des détections C'est peut-être des éducateurs, des entraîneurs à l'époque qui ont dit Ouais, eh, tu as quand même un petit, peu, un petit quelque chose à, à faire valoir Le déclic, il est il arrivé quand bah, Tu as vu l'ami en question dont je te parlais Oui. Ça s'appelle Chance. Chance. Donc, euh, lui. Il est recruté par le FC Sochaux à l'âge de 13 ans. C'est lui qui m'avait amené justement à Ivry. À Ivry déjà. Et moi, quand je vois qu'il signe à Sochaux, t'as vu, je suis content pour lui. Je suis grave content, tout ça. Je dis, waouh, lourd, on était ensemble, tout ça, on a grandi ensemble. Lui, il va ensemble centre de formation, tout ça. Et donc, il y va. Et moi, je reste à Ivry. Donc, l'année d'après, en 14 fédéraux, ça s'appelait à l'époque. Et je me dis qu'attends, si lui, il a réussi, il y a moyen qu'en gros, il m'a motivé, tu vois et après, en début de saison, notre club, l'US Ivry, est en partenariat avec le FC Sochaux. Donc, ouais. on va faire un match là-bas euh, à, à Sochaux contre leur équipe. On joue tout ça. Bon, ça se passe mal, on perd, tu vois, c'est normal. <rire> Mais est-ce que Bac il a marqué <rire> Non, je ne l'ai pas marqué. Ça se passe <rire> mal, on perd tout ça. Et moi, c'est sur le chemin du retour. Donc, nous, on rentre à Ivry et je vois mon pote qui reste là-bas. Et je dis, ah ouais, là, en fait, j'ai vu le truc, tu vois. J'ai vu le truc et je me suis dit, eh, moi aussi, il faut que j'y arrive, en fait. Ok. Moi aussi, il faut que j'arrive. Donc, je rentre à Ivry, tac je fais ma saison et j'en parle même avec mes potes de quartier tu vois j'ai un pote à moi il s'appelle David et je lui avais dit à l'époque j'ai écoute moi cette année là parce que c'est l'année en fait où je suis en troisième au collège ouais. je suis en 14 fédéraux c'est <coughs> on avait une grosse poule on jouait contre Lens le PSG Lille il y avait vraiment de quoi quoi faire pour se montrer ouais, ouais, ouais, carrément et là je lui dis écoute moi parce que faut savoir que quand je vais au foot ça me prend pas mal de temps. C'est trois entraînements dans la semaine, plus le match le week-end, plus l'emploi du temps de la semaine quand t'es en troisième. T'as le brevet à réviser. Exactement. Franchement, ça a à me peser. En plus, t'es adolescent, donc tu commences à voilà, les potes, les filles. Y a tout. Eh, franchement, il y a plein de choses qui, qui, <rire> <C 'est rire> qui de Voilà. Franchement, C'est une période assez compliquée, je te mens pas. Et moi, je dis à mon pote, on est au quartier, je m'en rappellerai toujours. Je dis, écoute, moi, cette année, si je ne suis pas en centre de formation, eh, vas-y, le foot, j'arrête, je me consacre... Euh, 100% dans les études, parce que ça commençait à devenir difficile ouais. de faire les deux, sérieusement, je te mens pas. Et donc, je fais ma saison, et là, je pète le score, je te mens pas, je fais que de marquer, je joue en attaque avec un pote à moi, il s'appelle Arnaud Bivard. Ouais. Et les deux devant, on nous appelait le tandem. Okay. Franchement, devant, hey, ça carburait. On joue contre Lens, on joue contre. Et hey, on ne perdait pas. Et franchement, on termine, je crois, troisième ou quatrième de la poule. Magnifique. Je marque grave des buts, tout ça. Et c'est là qu'en fait, je me fais repérer par le, bah, par le FC Sochaux. <rire> Le partenariat qui a bien le aidé. Le partenariat voilà, qui a bien aidé. J'avais d'autres propositions à l'époque. Ouais. Notamment, j'avais comment s'appelle Manchester City qui me voulait. Donc, oh. euh, bah après, ce n'était pas le Manchester City d'aujourd'hui. Mais c'était quand même Manchester City. C'était réputé en jeune, tout ça. Et, euh, et j'avais Lille aussi à l'époque qui s'était positionné. Et moi, j'avais choisi d'aller à Sochaux. Peut-être pour rejoindre ton pote ou parce qu'il avait Exactement, pour voilà. rejoindre mon pote. Je sais qu'à Sochaux, il y avait pas mal de Parisiens qui étaient là-bas. Donc euh, l'adaptation allait se faire facilement. Et il y avait Jérémy Ménez. Bah oui. il bah, Faut le dire, faut le notifier, tu vois. Bah oui. Jérémy Menez, nous, à l'époque, c'est waouh Tu vois, c'est le jeune de Vitry qui a percé, euh, triplé en pro lors de sa première apparition, si je me trompe pas. Incroyable, franchement incroyable. Ah, ça, ça fait tourner les têtes. Donc moi, j'ai pas réfléchi tu vois, de... j'ai réfléchi rapidement. Sochaux qui arrive, tac tac, il y a des vitriaux, Menez, ah, on y va. On logique, sait. logique. C'est ce que j'ai vu en plus. Quand j'avais noté, moi je suivais déjà le foot à l'époque et Sochaux, ils étaient très connus pour leur centre de formation en plus. C'était le Sochaux en plus de l'époque de Teddy Richer, Pierre Alain Fro, Sylvain Montsoro, Jérémy Mathieu. Donc là, je t'ai cité les formés au club. Bon, peut-être même, il y avait Jawad Zahiri et tout, des mecs comme ça. C'est même le Sochaux vainqueur. Alors, ça, c'est pour les plus jeunes, un hein. vainqueur de la Coupe de la Ligue 2004, Coupe de France 2007 et tout. Donc, Sochaux, c'était une vraie bonne épée. Karim Ziani. Ouais, Karim Karim Ziani. Karim Ziani, mon gars. Karim Karim Ziani, tout ça, c'est vrai, c'est vrai. Euh... Ziani, c'est important de le notifier, ça. Totalement... Il est souvent vitré en plus, Karim, t'as as... vu Donc euh, franchement, je le kiffe, il m'a beaucoup aidé, il m'a apporté beaucoup de conseils et tout ça. Et euh, Non, c'est une personne que j'apprécie énormément. Ça fait super plaisir d'entendre, vraiment. Ça, ça a été quoi, euh, un peu, quand tu es arrivé là-bas, les, les, les premiers changements Genre que tu as remarqués par rapport euh, à Ivry que ça, ça a été quoi les premiers changements Comment c'est un peu passé euh, Comment étaient les infrastructures, la formation proposée, etc. Il bah, faut savoir qu'avant de signer à Sochaux, moi, dans l'année de mes 14 fédéraux, j'ai fait deux ou trois stages, donc euh, deux ou trois semaines, dans le centre de formation. D'accord. Et euh, même les gars là-bas, quand j'ai signé, ils m'ont dit Mais toi, tu as signé, mais en fait, tu étais déjà parmi nous parce qu'ils avaient l'habitude de me voir, en fait. Carrément. Parce que le directeur du centre, à l'époque, Jean-Luc Ruti, voulait absolument me voir pour, euh, voilà, pour confirmer. Et donc, moi, je connaissais un petit peu les gens là-bas, je connaissais euh, les partenaires, tout ça. Donc, l'intégration, s'est faite assez facilement. Le gros changement, c'est les infrastructures, on va pas se mentir. Ouais. Là-bas, t'arrives, t'es dans un château, t'as ta chambre, euh, t'as une école privée dans le centre de formation, t'as la cantine. Es... Franchement, c'est carré de A à Z, y'a rien à dire. Maintenant, moi, le seul hic qui s'est passé quand je suis arrivé, c'est quoi C'est que j'étais tellement déterminé à signer. Ouais. Tu as vu, je m'étais à... posé un ultimatum. Tu t'étais mis dans la mentalité de <rire> tueur. Ouais, voilà. Que le jour où je signe, bah en fait, pour moi, ça y est. Ok. Tu vois ce que je veux dire ou quoi okay. En fait, c'est bon j'ai signé. Eh hey, C'est bon, j'ai atteint mon objectif. Tu t'es cru arrivé. Ouais. Voilà. Et là, j'ai Jean-Sébastien Mérieux, mon coach à l'époque en U16. D'ailleurs, actuellement, il est directeur du centre maintenant. À l'époque, c'était mon coach en U16. Il me convoque après quelques semaines, hein, ouais, deux ça. semaines ou trois semaines, pas plus. Très hein. vite. Très, très vite. Il me convoque. Il me dit, toi, ça y est, t'es arrivé. Tu connais tout le monde. Tu es joyeux, t'es content. Tu mets de la bonne ambiance, tu es toujours de bonne humeur. Mais en gros, ici... Euh, si tu veux percer, c'est la guerre. Ouais. Ce n'est pas une colonie de vacances. Ah, ce n'est pas la Kermesse. ça. ça c'est resté dans ma tête. Non, la colonie de vacances, c'est resté <rire> dans ma tête, je te mens pas. <rire> il m'a mis un coup de pression. Et là, j'ai dit Ah ouais, en fait, c'est que le début. Okay. En fait, c'est que le début. C'est belle, ça. C'est belle. En plus, en plus, franchement, si on prend le contexte, à ce moment-là, tu as 15-16 ans, tu es jeune, tu changes de région en voilà. France, etc. Tu es un peu loin de ta famille, même s'il y a tes amis et tout. Ouais. C'est un peu logique aussi qu'il y ait eu ça. Mais le coup de pression était nécessaire. Ouais, le coup de pression était nécessaire. et Si je t'en parle aujourd'hui, c'est que ça m'a marqué, je te mens pas. Hein. Ah, je t'ai mis ton passe. Le mot colonie de vacances, parce qu'en plus, mes parents, ils aimaient bien m'envoyer en colonie de vacances quand j'étais je jeune. Bah. Donc ça a parlé ouais, fort. Ouais, ça a parlé fort. Ah non, hein. je sais de quoi il parlait. Donc ouais, il m'a recadré vite fait, bien fait. Et après, ça s'est bien passé, genre. Et ça, ça s'est passé, comment au fur et à mesure, quand tu as commencé à être intégré au groupe professionnel, que année après année, le travail a commencé à payer, que tu t'es dit « Ah tiens, là maintenant, je, je commence à, à, à m'entraîner, à voir les mecs de... qui jouent en Ligue 1. » quoi Ouais, après, il faut savoir qu'on avait une bonne génération, les 91, très bonne équipe. Il euh, y avait Oplay dans notre équipe, tu connais Oplay Oui bah, Moi, j'ai joué avec, enfin, hein. <rire> on jouait dans la même équipe, t'as vu, on était à Sochaux ensemble, on était en équipe de France, ensemble aussi. Ouais. Et on faisait partie un petit peu de l'élite, entre guillemets, de, de cette génération. Ouais. Il n'y avait pas que nous deux, mais voilà, on faisait partie de, de cette élite. On devait être quatre, cinq joueurs. On savait qu'on était, voilà, on avait un bon niveau. Et, euh, et moi, donc, j'étais en équipe de France jeune. Et à partir du moment où es en équipe de France jeune, bah, le contrat pro, est euh, ouais. il te tend un petit peu la main. Tu vois ce que je veux dire Tu ouais. étais dans le processus. J'étais dans le processus, j'étais dans le bon wagon. Je fais la Coupe d'Europe à Caen en moins de 19. On la remporte. Il faut savoir qu'un mois avant ça, on est en finale de Gambardella. Gambardella, ouais. Gambardella on la perd. Là, j'ai Sochaux qui, qui me propose le premier contrat pro de ma carrière. Et moi, un mois après, j'ai la Coupe d'Europe avec l'équipe de France. Très bien. Dans, dans, dans la continuité. Donc moi, je dis au club, non, attendez, laissez-moi faire ma Coupe d'Europe. Et après, on reparlera en négociation. Je fais la Coupe d'Europe, je pète le score, on, on remporte le trophée à Caen. Top. Et là, Sochaux me fait ils me font une deuxième offre de contrat. Donc le double par rapport à ce qu'ils me proposaient il y a un mois. Ouais. Et là, chine, et chine. Voilà, je suis content, je ne te mens pas. C'est putain d'intelligent. Ouais, mais c'est risqué aussi. Es c'est pas, c'est risqué, mais c'est C'est risqué. Et ça, c'est ce qui résume toute ma carrière. Je te mens pas, t'as vu. La prise de les, risque. La prise de risque, c'est toute ma carrière. <rire> et encore aujourd'hui. Quand même, On pour entend, ceux voilà. qui nous écoutent, c'est assez euh... beau. Bon, hein. il, il prend pas le premier contrat. Il dit Attendez, la Coupe d'Europe, ça réussit là-bas. Il arrive, la proposition est double. C'est belle, ça. Parce que j'avais faim. Je te mens pas, Zach. J'avais faim. Tu vois, Et Dieu et merci, t'as vu T'as vu, je suis pas bête, je vais pas te mentir, c'est ouais. pas que je me jette des fleurs ou quoi que ce soit, mais voilà, j'ai la chance de pouvoir euh, réfléchir, de pouvoir analyser les choses et de prendre du recul. Et à ce moment-là de ma carrière, franchement, c'était osé de le faire. Hein. Ah, Même bah. eux, ils m'ont dit, mais attends, imagine, il y a une blessure, il y a un truc. Peut-être que le contrat, dans un mois il est plus là. Peut-être qu'il est plus là, imagine que ça se passe mal, tu vois donc, euh, non, j'ai assumé ça s'est bien passé, je remercie. Euh, sans mettre mal à l'aise ou quoi, je pose la question. Si tu as envie d'y répondre, tu y réponds. Si tu as envie d'y répondre, j'insiste mm -hmm. pas. Mais euh, un contrat pro en 2009 10 mm -hmm. à l'époque euh, à Sochaux, ça représente combien Si on peut, tu vois, juste essayer de, de voir. On sait que c'est plus réel par rapport à maintenant 2022. Mais en 2009-2010, ça représentait combien 5000 balles, je crois. 5000 euros par mois Ouais. Oh, c'est un bon début. 5000 balles et euh, moi, je chine pour 12K. Ok propre, de ce cas. propre. Donc, va, tu donc quand on discute avec ton père, je pense à l'époque en 2017, enfin euh, quand t'avais 17, 18, 18, 18 ans, c'était, c'était ouais, ouais. c'est énorme, ouais, c'est énorme. <rire> tu arrives vers tes parents, tu leur dis je signe pro, c'est. Après je rentre à Sochaux, je prends 500 euros par mois, t'as vu, je suis en 15 ans, mais c'est super bien déjà, attention. Bien sûr. Je prends 500 euros par mois, tu vois. Après je grimpe, je grimpe, je grimpe, et quand j'arrive stagiaire pro, je suis à 2000 balles, tu ouais. vois. 2000 balles, stagiaire pro, c'est le contrat donc qui précède le contrat professionnel. Mmh. Et euh, de 2000 balles. Ben, ils me font l'offre à 5, logique, tu vois, dans la foulée. Et moi j'y attendais la Coupe d'Europe, tout ça, la et boom, qu'en Chine. Je passe à 12. Donc En gros, je passe de 2 à 12. Magnifique. Franchement magnifique. J'ai vu que 2010-2011, c'était tes premières apparitions euh, en professionnel. Tu commences à gagner du temps de jeu un petit peu. Euh, sur une saison où, en plus, Sochaux euh, finit plutôt pas mal. Je crois que Sochaux finit 4 ou 5e de Ligue 1, euh, 5e, pardon, euh, de, de Ligue 1 cette saison. C'était comment tes premières apparitions en pro euh, quand le coach t'appelle et te dit euh, « Cédric, euh, tu, tu vas rentrer » et là, boum, enfin, t'apparaît en Ligue 1. Euh, ouais, j'ai kiffé. C'était contre euh... <rire> l'équipe Ocasio, ça me fait rire parce que je sais plus, ils sont où maintenant ouais. Arl Avignon Arl Avignon <rire> Je sais pas, tu te rappelles, ils avaient fait une saison en pro, oui, tu vois Oui, tout à fait. Et moi, mes débuts, c'est contre Arl Avignon. Le deuxième match dans la foulée, c'est à Saint-Etienne, contre Bacaré Saco encore un autre Vitrio, tu vois Ouais Et franchement, je kiffe cette période parce que c'est mes débuts en pro, je passe à la télé. C'est énorme pour moi, franchement, c'est énorme. Mais après, voilà, la marche, elle était, elle était encore assez... elle était haute, tu elle était haute, c'était Francis Gillot à l'époque, le coach. Tu vois, on avait une équipe avec des joueurs d'expérience. Et ce n'était pas évident de faire son trou. Tu as vu, on avait Modibo Maiga, Idéi Brand devant, Marvin Martin, ouais. Yad Boudbouz. Franchement, il y avait une belle a, génération. Il y avait du tataire. Maurice Bellet, c'était fort. Hein. Franchement, c'était fort. Je sais Dramé aussi, il était là, il, sortait du, il était sorti du PSG, il était venu ici. Et ce n'était pas facile de, de se faire sa place. Et moi, faut savoir que voilà, j'ai fait stagiaire pro. Je passe du monde amateur de la CFA au monde professionnel. Le gars, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Donc la première année, elle est difficile. D'accord. Il me donne ma chance au début, mais il voit que j'ai du mal à à m'adapter tout ça, à confirmer. Donc après, il me repasse en, en CFA. Ok. Et je pense que ça m'a forgé aussi, tu vois. Je Ce repassage en CFA, il a été nécessaire pour un peu te. Ouais, parce qu'en fait, là, je suis en CFA mais avec le statut pro. C'est pas la même chose, tu vois. Parce qu'avant, j'étais en CFA mais avec le statut amateur. Donc, c'était logique. Là, maintenant, j'ai le statut pro. Donc, en gros, je suis un cadre quand je suis avec la CFA et j'avais besoin de cette année encore de, de formation, entre guillemets, pour ma propre. Genre, en arrivant en Ligue 1, c'est quoi qui t'a posé un petit peu de difficulté Les physiques des mecs, la défense, le, le côté rugueux, peut-être du mal à te placer, le rythme de jeu. C'est quoi les, les premiers trucs qui t'ont posé souci, si tu t'en rappelles Bah Déjà, t'as beaucoup de pression. T'as la presse, c'est-à-dire dès que tu rentres, dès que tu joues, bah, les, les yeux sont braqués sur toi, t'as l'impression. Alors que vous êtes 22 sur la pelouse, mais t'as l'impression que tout est, tout est braqué sur toi. À chaque fois que tu touches le ballon, faut que tu, faut il faut qu'il se passe quelque chose. Faut qu il faut qu'il y ait quelque voilà, chose. Voilà, t'as une grosse attente. Et moi, je n'étais pas préparé à ça, je te mens pas. Après, ouais, t'as le physique aussi. T'as vu, j'étais encore un peu frêle. Euh, j'étais encore un peu timide dans mon jeu. Et, Et puis voilà, après, il faut savoir qu'il pas, de... il y avait des jeunes, tu vois. Mais de ma génération, on n'était pas beaucoup à jouer en professionnel, D'accord. Il y avait le gardien, Piri Cross. Avait... J'avais un pote à moi, il s'appelle Sardar aussi, Gurler. Mais voilà, on n'était pas beaucoup à jouer en pro. Je vois. Donc moi, j'avais aussi cette cette étiquette de hey, voilà c'est le représentant de la génération NFL, donc, euh, celle qui a voilà. gagné la gambarde voilà celle qui a perdu la gambarde parce qu'on perd au pénalty ah oui pardon pardon celle qui l'a perdu <rire> autant pour moi j'ai vu que chaque année euh, tu as de plus en plus de temps de jeu ainsi que tes premiers buts voilà ouais. qui arrivent année après année et tout euh, si tu veux nous en parler c'est avec plaisir mais euh, juste avant que tu nous en parles euh, j'ai vu qu'au fur et à mesure c'est également des années où Sochaux commence à vivre un peu un déclassement ouais. donc euh, j'ai vu Sochaux fait cinquième comme je l'ai dit en 2010-2011 ouais. dans ta première année puis toi tu gagnes du temps de jeu mais ce show commence à descendre un peu 14 puis 15e et enfin 18e ouais. euh, donc l'inexorable descente en ligue 2 euh, comment est-ce que tu vis cette période où toi tu joues de plus en plus mais l'équipe va de moins en moins bien je dis pas qu'un rapport entre les deux non, je suis pas un gamin mais c'est comment tu la vis toi cette période vu que c'était premières années c'est difficile parce que tu as, la... as, as toujours l'impression que c'est de ta faute en mmh. fait tu vois ce que je veux dire ou quoi Or que non comme je dit précédemment on est une équipe on est un groupe on après, moi, je dirais que c'est plus politique, je ne te mens pas. Parce okay. qu'il faut savoir que la période où on est quatrième ou cinquième, je ne sais plus, là, on fait les barrages de l'Europa League, ça s'appelait Coupe de l'UEFA à l'époque. Oui. Et il euh, faut savoir qu'à cette période-là, on, on a un changement de président. Tu as vu, entre le grand, le grand Sochaux, entre guillemets, Sochaux qui gagne la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, tout ça, c'est Plessis qui a la présidence. Ouais. Après, ça change, ça bascule, tu as la famille Peugeot qui reprend un petit peu les rênes. Et euh, donc, il euh, y a pas mal de joueurs expérimentés qui s'en vont. Mmh. Ce qu'on avait, je crois, il y avait, comme je t'ai dit, il y avait Karim Ziani, euh, Le Roi aussi, il était à l'époque, il était à Sochaux. Il y avait qui encore Il y avait des gros joueurs, tu vois. Et il y en a plein qui sont partis. Après, la politique, a change. Pour conserver les joueurs, entre guillemets, confirmés, ça devient compliqué. Ouais. Ça, je me rappelle, j'en parlais avec Bukharid Drami à l'époque, avec Maurice Belé. Donc, euh, eux aussi, ils faisaient partie de, de cette grosse équipe. Et ils m'avaient dit que, voilà, eux, ils voulaient juste prolonger et qu'ils étaient prêts à conserver les mêmes conditions salariales. Ouais, pas d'augmentation, on prolonge, mais on reste dans ouais. les Et non, j'apprends qu'en fait, on leur propose des contrats à la baisse, tu vois. Après, c'est eux qui m'ont dit ça, tu vois. Donc, euh, c'était pas... L'environnement, pas. il n'était pas optimal, tu vois, je te mens pas. Donc, ça fait qu'on perd pas mal de joueurs expérimentés. Et là, on compte sur les jeunes. Sauf que, voilà, les jeunes, c'est bien, c'est bien, mais euh, tu vois... Parce que toi-même, tu étais jeune, c'était ta deux, troisième moi, année en prod, tu restais jeune. Mais moi, pour moi, c'était top, tu vois. Donc, euh, moi, j'avais la... de plus en plus de temps de jeu, mais ça se voyait sur le terrain que ça devenait de plus en plus difficile aussi, tu as vu. Okay. En plus, moi, je suis attaquant, tu as vu. Donc, il faut que je marque des buts, il faut que... faut que je me signale, tu as vu, à travers mes. Carrément. En étant décisif. Mais ça, ça marche bien, j'arrive à marquer mes premiers buts en Ligue 1. La première saison, je sais plus, j'en marque combien. J'en marque 3, 4, je crois, ouais. après plus, de plus en plus, tu vois. Et non, moi, franchement, je le vis bien. Juste par rapport au classement, c'est un peu relou, parce que comme je t'ai dit précédemment, bah, ça ne suit pas et on, on chute. C est, c est, comment on vit une saison Parce que oh, j'en parle des fois en live, tu vois, parce que moi, je parle beaucoup de football, etc. C'est vraiment une de mes plus grosses passions. Ouais. Et je dis souvent, vivre une saison dans un groupe qui finit relégué à la fin, ça doit être vraiment hyper difficile, parce que... Tu reviens des week-ends de match, peut-être deux fois sur trois en moyenne, t'as pas gagné ou tu as perdu, tu <rire> as fait nul. Ça, ça te fait rire, tu vois. Mais et, et donc, du coup, tu tu travailles toute la semaine à entraînement. Le week-end, c'est pas es toujours gamin, super porteur. Des... <rire> <rire> es es des fois, tu te <rire> manges une <rire> tarte, des trucs. Je suis vraiment, c'est pas une question pour mettre mal à l'aise ou pour être un gamin. Genre, on en discutait. J'ai dit, ça doit être dur. Bon. Toi, qui ça a été ta dernière année en Ligue 1, du coup, euh, enfin ta dernière, euh, bien sûr, la dernière à Sochaux, je veux dire. Euh, la descente, c'est comment, du coup, euh, quand on est dans un groupe où à la fin, malheureusement, ça descend et hey, le coach aussi qui se barre. Tu vois, Francis Gillot, il signé à, à, à Bordeaux, tu vois. Ouais. Donc, hey, c'est une hécatombe. Franchement, on perd énormément. Ah, oh, on perd tout, j'ai l'impression. Et, euh, et ouais, quand t'es dans un groupe qui joue le maintien, bah, tu gagnes pas beaucoup de matchs. Tu regardes le calendrier, tu checks, tu dis, voilà, là, dans ce mois-ci, il y a deux matchs à domicile, deux matchs à l'extérieur. Bon, les deux à l'extérieur, ça va être compliqué. Et deux à domicile, il va falloir gagner absolument celui-là. Tu vois, t'es ouais. une grosse pression. Merci, hein. sûr, logique. <rire> Parce que tu sais que tu vas pas en gagner 30, tu vas pas en gagner 20 des matchs dans l'année. Ouais, bien sûr. Et, euh, et non, voilà, après, c est, c est là, ça fait partie de l'apprentissage aussi, tu vois. Tu m'étonnes. Et euh, ouais, quand tu perds, c'est clair que l'ambiance a ambiance morose. Hein. Tu joues le week-end, tu perds, t'es baissé, t'es énervé. Après, on avait l'habitude de perdre, entre guillemets, vu cette mauvaise habitude. Ben on, on faisait avec, tu vois ouais. C'est-à-dire que le week-end, on perdait le samedi, dimanche, tout le monde est énervé, lundi, t'as encore un peu le somme du, du week-end, et après, le mardi, ça repart. Ouais, enfin, t'es un peu insensible. La chance qu'on avait, c'est qu'on avait un groupe de potes. T'as vu, comme il y avait pas mal de départs, ils ont vraiment mis pas, pas mal de jeunes dans le groupe ouais, professionnel, ça a soudé le truc, ouais. donc ça a soudé le truc, et on relativisait super vite, je te mens pas. Je vois. Et parmi euh, ces quelques saisons à Sochaux, tes premiers buts, tes premières perfs, est-ce que tu as peut-être un match en particulier que tu retiendrais, ou un but en particulier que tu retiendrais, où tu te dis, tiens, par parmi le début de ma carrière, ça là, c'est un bon souvenir. Tranquille. Hey, T'as vu, exactement. frère, il y a une semaine, je mets trois buts, ouais. je te jure. Hein, Julien Cazard, elle, elle il avait, une, une, une, avait, enfin, avait fait une vidéo là-dessus, pardon. Ouais. Et je l'ai en plus la vidéo. Et cette vidéo, elle me tue. Une semaine, je te mets trois buts, mais trois buts valables hein. Et les trois, ils sont refusés. <rire> incroyable. Non, mais quand je te dis incroyable, c'est incroyable. Le démon. Ouais, le démon. Genre... Et là, je me dis qu'en fait, euh... le club, il est maudit, en fait. Ouais. Le club, il est maudit. Je te montrerai la vidéo de après, hein. bah, <rire> vois, rigole, moi, gars, tout à l'heure après. Avec plaisir, avec plaisir. Et je me dis que non, il y a une malédiction autour de ce club, tu vois. Donc ça, c'est ce serait un de tes souvenirs Franchement, c'est un bon souvenir que je garde. Mais sinon, non, mon, mon premier but, bien évidemment. Le premier Le premier but, c'était à Lille. C'était pas le, le stade actuel. Euh, il jouait où avant Lille, j'ai oublié Alors là, il jouait à Pierre Moroy et avant... Je me rappelle, c'était un stade ouvert. Un Villeneuve d'Ascq. De... Voilà Villeneuve d'Ascq. Et je marque mon premier but là-bas sur une passe de... Je crois que c'est Riyad qui me fait la passe. Ouais. Et, euh... et je marque et je suis grave content. Franchement, là... Pff... Ça libère. Ça libère. Ça libère. Parce que c'était pas lors de ma première saison, c'était lors de ma deuxième saison, en fait, en gros. Bien sûr. Ouais, j'ai vu, la première, t'as eu 200 minutes, en tout cas, ça, c'était Ouais, voilà, c'était vraiment, voilà. <rire> C'est léger pour pouvoir marquer. Donc, le premier but, magnifique, ça fait plaisir. Euh, je me pose une question. Euh, à la suite de la descente de Sochaux, j'ai vu, t'as as rejoint Bursa Sport, en Turquie. Euh... Attends, attends, attends, excuse-moi, je te coupe. Y'a pas de souci, on est libre. Y'a un autre moment aussi. Vas-y. Le but face au PSG. Oh <rire> Le but face au PSG, ouais. Le club de la région OTD. Incroyable. Incro Et quand je marque contre le PSG, j pendant, pendant une semaine, je devais une rosta ici à... Sur Paname, je te mens ah, pas, non c'est vrai, je te mens pas, on joue contre le PSG, donc il y avait Zlatan, tout ça à l'époque, tu vois, les Pastori, tout ça, J'ai gros PSG, tu vois, et euh, on gagne 2-1, on gagne 2-1 ou 3-2, je sais plus, tu vois, mais on gagne avec un but d'écart, et moi je marque le dernier but, le but de la victoire, c'est qui fait gagner, voilà, et tu as vu ce match-là, je m'attendais à jouer titulaire, je joue pas titulaire, je suis sur le banc, et je suis, je suis vénère de ouf, je dis, punaise, pas, pas ce soir, coach, pas ce soir, je peux être remplaçant, vas-y, semaine d'avant contre je sais pas qui. Même la Mais semaine la... d'après, si ouais, tu veux. Ouais, même la semaine d'après, si tu veux. Et euh... Non, pas ce non, soir. Non, ça, les amis, c'est pas lui, c'est pas lui. Pas ce soir. <rire> On va reparler de celui-là après, t'inquiète pas. Pas ce soir. Et là, je suis sur le banc, je suis vénère. Le coach, il me donne 15 minutes. Je crois que je rentre, il y a 2-2. Et moi, je rentre. Lui, il croit qu'on va garder le score. Moi, je rentre pour marquer, hein. je rentre pour tuer. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça veut dire je rentre. On a encore une pas bonne action, tu vois, ouais, exactement. J'ai une bonne action, bam bam, euh, je la mets à Riyad, Riyad, je la mets à Sloan Priva, il me la boum, je marque but de la victoire, on gagne sur ça. Et je vais devant la caméra, mais là, je sais pas ce que j'ai, c'est ouais, ouais, ouais. pas préparé, c'est naturel. naturel. Je vais devant la caméra et je dédicace Vitry, je dédicace ma cité, et les gens, ils entendent, tu vois. Et c'est pour ça qu'après, <rire> mon téléphone, il a grave <rire> sonné, <absobé>, laisse tomber <rire> Elle côté match. T'es un gamin. Elle hey, est tombée. Hey ouais, j'ai tout, oh, tout reçu. Hey, j'ai tout reçu. j'ai tout reçu. Puis pendant une semaine là, hey, j'avais le buzz sur Panam, laisse tomber. Tu m'étonnes. Vraiment Donc la ouais, C'est celui-là, voilà, c'est celui-là. Voilà, gars. merci. J'ai Calriad. Tu je attaques, j'ai Calriad, Riyad Calvalo. Sort deuxième poteau, slalom tirra, bam remise et bam je marque. Et là j'y vais. Et là j'oublie tout là. Là j'oublie tout. Vois, ça c'est le l le SK à l'époque. Et <rire> hey, voilà, faut, tu t'as vu, je suis un beau. Hein. Là, je suis avec ah, Elle est belle, elle est là, belle. Franchement lourd, ce but-là, oh. il était incroyable. Là. Et c'est là que tu dédicaces tout. Ouais, voilà, là, j'étais ah. enroulible. Là, j'étais enroulible. Ah. Non, bon délire, bon un délire. C'est un plaisir, ça un plaisir d'entendre bon ça, vraiment. J'avais oublié ce but la punaise, je suis fou. En plus il est beau, non, il est beau parce en que plus, je suis à l'origine de l'action en fait, tu vois. Je suis à l'origine et à la conclusion. Magnifique, magnifique, il n'y a rien à dire vraiment. Merci la régie, vous avez géré, ça fait super plaisir. Donc j'ai vu, à la suite de la descente de Sochaux, tu rejoins un peu Bursa Sport en Turquie. Euh, juste avant qu'on parle un petit peu de là-bas, euh, parce que tu as fait une très grosse saison, il n'y a rien à dire, j'aimerais qu'on discute un peu de ton arrivée là-bas, parce que je crois que ton arrivée là-bas, il y a, y a de l'anecdote. Tu veux la dire ou on me l'a dit, est-ce que tu veux la raconter un petit peu les conditions de ton arrivée en Turquie ah, tu m'as mis sur écoute, toi c'est incroyable, t es au courant de tout. Ah, je suis au courant de tout. Vas-y, dis-moi, es au courant de quoi, je, je vais te dire euh, Alors, on m'a dit que tu devais pas rejoindre le club turc à la base, mais un autre. Ouais. Et on m'a dit que pour les discussions, quelqu'un t'a aidé. Ouais, exactement. J'étais suffisamment ouais, vague Sochaux, pour ça. que tu puisses euh, <rire> y aller sans que je parle trop. Ouais, en fait, je suis en bon, non, mercato, il me reste un an de contrat, Sochaux. je me cherche à me vendre, tu vois. Euh... Ouais, c'est en gros, je suis poussé vers la sortie, je te mens pas. Comment ça se passe Faut que je te raconte bien cette... Vas-y Ça okay. va être un peu long, je suis prends désolé. Prends ton hein. temps, prends ton temps Olymp, c'est ça, on prend le temps, il ouais, n'y a faut pas de coupure, ce que en fait. je t'ai dit. En fait, c'est ma dernière saison à Sochaux. On joue le maintien, on descend, sur la dernière journée, Hervé Renard, il revient, il rebooste l'équipe et malheureusement, on rate au dernier match, tu vois, ouais. on, on descend. Et euh, faut savoir que moi, cette saison-là, donc la première partie de saison, jusqu'en janvier, je mets, euh, je mets 7 buts. Ce qui est énorme, hein. ce qui est énorme. 7 buts en une demi-saison, avec un club qui est avant-dernier. Dans une équipe de relégables. Ouais. C'est énorme, je ne te mens pas, c'est énorme. Et euh, moi, à cette époque-là, je reçois une offre de Rubin Kazan. Là-bas, il y a Yann Mvila qui joue, et Chris Mavinga, je les appelle, tout ça. Ouais, c'est bien, vas-y. Vas-y, vas vas j'ai envie d'y aller, tu vois, je ne te mens pas. Donc en janvier, euh, février, parce que là-bas, le mercato, il est toujours ouvert. Ouais. Février, j'ai encore l'offre. Et j'essaie de m'arranger avec le président, de trouver un terrain d'entente, parce que eh vas-y, on va parler français. Vas-y, parle français, <rire> va parle français. français. On aime ça. On va parler français. Il me propose, euh, propose, propose 80K. OK. Et moi, j'en voulais 100, tu vois. Ouais. Et il propose 4,5 millions à Sochaux. Donc, eux, ils me disent quoi Ils me disent, hey, écoute, c'est ce qu'on va faire C'est eux qui me disent ça, Ruben Cazzo. Ils me disent, hey, on va donner 4 à Sochaux. Et euh, toi, tu vas prendre une prime à la signature de 500K, tu vois. Il me dit, Mais arrange-toi avec ton président. OK. Donc, je vais voir le président. Je dis, président, comment ça se passe On peut faire le deal ou... Le président, il me dit non, il veut rien savoir. Il dit, nous, on a déjà parlé avec eux. Toi, après, c'est tes affaires. Moi, je les revois. Je dis, vas-y, bah, mettez-moi à 100. Non, on veut rien savoir. Faut parler avec ton président. Ok. Ça se Et moi, je suis un peu fou. Tu vois, je te mens pas, je suis un peu fou à l'époque. Je dis, bah, vas-y, j'y vais pas. Alors que, franchement, ça a l'air de fou. Là-bas, il y a mes gars, tout ça. Même bah ouais. 80 c'était exceptionnel pour moi à l'époque. Je te Bien mens sûr. pas. Bien sûr. Et là, peut-être que j'ai fait le con. Là, là, là c'est moi, j'ai fait le con à l'époque. Mais voilà, c'est ma vie. Tu vois, prise de risque. Du coup, je reste. Eux, ils me blacklistent. Logique. <rire> On ne veut plus entendre parler de toi. <rire> ils me blacklistent. Voilà, ils me mettent un peu à gauche. Après, il y a Hervé Renard qui, qui vient. Donc, il ramène aussi André Ayou. Euh, euh, Qu'est-ce que j'ai, André Ayou Jordan Ayou. Oui. Il performe de ouf. Franchement, rien à dire. Il fait une demi-saison exceptionnelle. Du coup, moi, je joue beaucoup moins. Et là, je me dis putain merde, j'ai marqué 7 buts en première partie de saison. Deuxième partie de saison, je marque un but. C'est-à-dire que je termine la saison à 8 buts, alors ouais. j'aurais pu faire une saison à 12-15, tu vois ce que je veux dire ou quoi 12-15 buts. Et là je m'en veux tu vois, je m'en veux, je me dis punaise en fait euh, j'aurais dû me casser tu vois. Et euh, du coup la fin de la saison elle approche, on, est re on redescend, comme j'avais l'un des meilleurs salaires à enfin, l'époque, hein, parce qu'on n'avait pas des gros salaires vu qu'ils avaient viré tout le monde, j'avais l'un des plus gros salaires, ils m'ont dit ouais non faut que tu partes, ceci, cela. en Ligue 2 on en va avoir plus de finances, Voilà on va être en Ligue 2 tout ça, et moi je dis vas-y je vais partir mais c'est un truc qui me convient. Et il y a le standard de Liège qui arrive, ils me font une offre, euh, ils proposent 2 millions. Donc là, on est loin des, des 4 et des 4-5 euh, de, ouais, de, de, de, de, de Russie, 4 tu, mois vois. Tôt, ouais. voilà, tu vois, ils proposent 2 millions, donc ça passe avec le club, mais avec moi ça passe pas parce que moi ils me proposent un truc, j'arrive là-bas, je vois que c'est pas ce qui était convenu, en sur gros il y a moins d'argent. Voilà, il y a chose. moins d'argent, tu vois. Moi je dis à mon père, non, t'as vu, ils étaient prêts, quand je vais là-bas, ils disent il va signer, il y avait la presse qui était là, tout, tout, tout, et du coup j'annule le truc. Et devant la presse, t'imagines la scène Genre en gros, ils avaient déjà préparé la presse, ah ouais. il y avait le maillot, il y avait tout. Mais moi, en plus, non. En plus tu, genre ça, ça genre, ils ont voulu utiliser un peu la pression. Genre, voilà. Genre, de, vas-y devant la presse, il va jamais oser et il va accepter de signer pour un montant moindre par rapport à ce qu'on lui a promis. Voilà. Alors que toi, tu défends tes droits. Ça voilà, voilà. exactement. Et moi, je dis non. T'as vu, moi, j'en fais même plus une, une histoire d'oser J'en fais une histoire de principe. Je te mens pas, Zach. Tu vois, je dis non. Là, c'est pas correct ce que vous faites. Donc moi, je ne signe pas. Alors que c'était une belle porte de sortie aussi. Sandar de ça joue, joue l'Europe. Tu ouais. en Belgique, tu es pas loin. En plus, là-bas, il y a beaucoup de Congolais, j'ai de la famille, tu vois. Ouais. C'était bien, tu vois, pour moi, c'était bien. Donc, du coup, je vais pas là-bas. Et quand je vais pas là-bas, je rentre à Sochaux. Et là, euh, face à face, un hein, directeur sportif, tout ça, il me dit hey, vas-y, à partir de maintenant, tu vas en CFA. Je vais plus te voir. Ouf. Donc là, je m'entraînais avec l'équipe de, de Les... Marcus thuram Les jeunes, ouais. <rire> Un <rire> hey, gros big up à Marcus, j'ai vu, les, les 26e, oui, là, il est 26e, oui, oui, il, il va, va, va au Qatar, gros big up à toi, je suis content. Donc là, je m'entraîne avec la CFA, ouais. et vas-y, tu vois, je m'entraîne, je joue le jeu, mais le week-end, je n'ai pas de match. Du coup, je fais des semaines, de lundi au vendredi, je m'entraîne, et le week-end, bah, je suis libre. Ouais. Je suis en roue libre le week-end, je te mens pas, j'en profite, tu vois. <rire> et Sauf que cette situation est perdure à perdure. Dernière semaine de mercato, mon agent, il me dit, ouais, vas-y, il y a des clubs anglais. Moi, je dis quoi Je dis, bah vas-y, dis-moi, c'est quoi les clubs Il me dit, ouais, il y a un tel, il y a un tel, des clubs de première ligue. Hein. Ouais, c'était pas là, je ne sais plus, c'était quoi à l'époque, tu vois. Et il me dit, ouais, les clubs, ils sont à Londres. Mais il faut que tu faut que ailles à Londres, comme ça ils vont savoir que tu es là, ils vont se précipiter. Du coup, je fais quoi Je vais à Londres. j'arrive à Londres, et je vois, je n'ai pas, pas les contrats. J'arrive, il n'y a personne. Il dit « non, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Le lendemain, il m'appelle, il me dit, vas-y, viens, on va là-bas. Et je dis, on va où Il me dit, on va à Reading. Je dis, mais mon gars, moi, Reading, c'est la deuxième division, tu vois. Moi, tu m'as dit que j'allais signer en Première Ligue. Bah tu m'as ouais. dit j'allais signer en truc. Non, t'inquiète, tout ça. Après, les salaires, le salaire, le salaire, était intéressant. Ouais, ouais, me ouais. Compte, ils me font une offre intéressante, tout ça. Mais c'est de la deuxième division. C'est C'est pas, ouais. pas ce que je voulais, tu vois. Et là, pareil, j'en fais encore une histoire de principe. Parce que moi, je suis... Tu vois, je suis, je suis droit dans mes bottes entre guillemets quand c'est A, c'est quand c'est B, c'est B. Tu vois, mais dis-moi voilà. la, dis la vérité dès le début. Dis dès le début, c'est pour de la championship. Me fais pas miroiter voilà. de la PL. Je prends tout le temps de venir. Voilà. Je suis à l'hôtel, je suis là, j'attends, y'a rien. Puis après, non, t'inquiète, t'inquiète, c'est de la D2. Voilà, il faut savoir que voilà, moi avant d'aller en Angleterre, j'avais la Turquie qui m'avait appelé. J'avais mis ça à gauche, j'en ai pas parlé à mon agent parce que voilà, je voulais pas lui, lui marcher le travail non plus. Tu vois, je lui dit, écoutez, j'avais déjà négocié avec la Turquie. J'ai dit, écoutez, laissez-moi encore quelques jours et je reviens vers vous. Ouais. Et quand je suis là-bas, il faut savoir qu'il reste quoi 48 heures avant la fin du mercato. Et là, chaud. je suis à Londres. Hein. Et moi, je suis au stade de Reading. Ils me font passer la visite médicale. Pareil, ils veulent que je chine. Je dis, je signe rien du tout. Laissez-moi, demain, on en reparle. Donc, je dors au stade. Il faut savoir qu'il y a un hôtel dans le stade. Le stade, rien à dire. Les installations, rien à dire. Franchement, tout était top. Juste, c'était de la Championship, je ne mens pas. Mais tout était top, même le, même le salaire. Et moi, je voulais pas, tu vois. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais bah, je prends mes ferza et je fugue. Je te jure, je fugue. Je sors du stade de Reading. Reading, c'est dans la banlieue de Londres. C'est même pas à Londres, c'est dans la banlieue. C'est comme si j'étais au fin fond du 7-7 ou du 7-8, tu vois. Ouais, ouais, À Mont-la-Jolie. Je du. Voilà, je suis à la jolie Je sors du. Je connaissais rien. Moi, je jamais parti en Angleterre, moi. Ouais. Je sors du stade. Je prends mes valises, tout ça. Il doit être quoi Minuit, une heure du matin. J'appelle l'agent turc. Non, j'appelle l'agent turc. Je dis, écoute, vas-y, je vais signer en Turquie. Donc après, il me dit, ouais, il me prend le premier avion. Moi, je prends pour trouver un taxi. C'était une galère de ouf parce ouais. que t'es pas, pas dans une ville, tu vois. T'es vraiment en banlieue. Et short, je vois un McDo, je vais sur le parking du McDo, je vois un mec avec sa meuf. J'ai, yeah, s'il vous plaît, tout ça, aidez-moi, appelez-moi un taxi, s'il vous plaît. Il y avait que. Ouais, Lui, il était là, il faisait son petit rancard, son petit date, tu vois ce que je veux dire. Et moi, je les dérange. Et franchement, il a joué le jeu, il appelle un taxi, boum, le taxi, il vient me chercher. Et là, je me casse à l'aéroport, je dors à l'aéroport de 4h jusqu'à 8h ou 7h du mat. Et je mets le réveil hein, parce qu'il fallait pas que je loupe le Bien vol. Bien sûr. Ils m'ont pris le vol en business. Moi, entre-temps, j'appelle, parce que moi, je ne connaissais personne aussi en Turquie. J'appelle euh, Gokan, Yildiz, responsable du kebab le turquoise à, à Soshomon personne en qui j'avais entièrement confiance. Je lui dis, Gokan, vas-y, faut que tu viennes avec moi en Turquie. J'ai besoin d'un interprète, il faut faire le truc, là. Logique. Il vient avec moi, franchement, il laisse le restaurant à sa femme, <rire> c'est un fou. Voilà, c <rire> Il a reçu un appel à 7h! Il a sauté dans fou. le premier vol pour Istanbul! Elle non, mais je l'ai appelé par contre à 1h du matin quand je, et moi, je suis sur le parking. Ça va. Il me dit, vas-y, demain je viens direct. Donc lui, il vient, il fait la connexion, tac-tac, on se retrouve tous à CDG et on se casse à, à Bursa. J'arrive à Istanbul, euh, on atterrit à Istanbul, il faut savoir que Bursa-Istanbul, c'est quoi? C'est ouais, 3h, je crois, en voiture. Et en hélicoptère, c'est 4h45 minutes, tu vois, qu'une okay. heure, même pas. Et là j'arrive il y a un hélicoptère qui m'attend je prends l'hélicoptère vous me ramène à Boursa j'arrive à Boursa tu vois mais je descends du truc il y a plein de journalistes ils me prennent en photo et je dis waouh c'est quoi ce truc dingue dingue ouais dingue bon. je m'attendais pas à ça moi tu vois et là je vois je fais la une de la presse la bas bon, tu... la Turquie c'est des fous par rapport par... <rire> au football c'est des fous et Boursa c'est la 3... troisième ville de Turquie tu as... as Istanbul Ankara après tu as Bursa. et franchement grosse ville des gros supporters les supporters de Boursa sont réputés pour ça en Turquie ouais. c'est les plus chauds c'est le Turquie. feu ouais c'est le feu tu vois et euh, franchement, j'arrive lourd. Voilà comment j'arrive, j'atterris à, à Boursa. Magnifique. Avec le gars du kebab de Socho qui fait l'interprète pendant tout le truc. Exactement. Et là, le président de Socho, il sait pas où je suis. Mon père, il sait pas où, <rire> où je suis. Parce qu'entre la nuit et le moment où j'atterris en Turquie, j'ai prévenu personne. J'ai fermé mon téléphone parce que je voulais pas qu'on me, qu qu me dissuade ou qu'on m'influence, Donc j'ai tout fermé et j'arrive là-bas. Le président de Socho, il dit "Mais t'es un fou, nanani, nanana. Tu vas pas aller là-bas. Retourne à, à Reading." Parce qu'ils disaient, ils avaient des accords financiers. J'ai président, écoutez. Là, il n'y a plus le temps dans la reading. Là, il reste quoi 24 heures J'aurais plus le temps, j'aurais plus le temps. Donc, c'est soit vous arrangez avec eux, soit je rentre à Sochaux. Et à partir de là, bah, il a trouvé un terrain d'entente et je suis parti pour 1,8 million. Oh là là là là là là. On est toujours loin des 4-5, mais voilà, ça fait quand même de l'argent au club, tu vois. Oh là là là là. Mais surtout en termes de vie, je pense que vivre un peu en Turquie comme ça, ça devait être agréable. Moi, j'ai kiffé, franchement, j'ai kiffé. Et là-bas, j'ai été accueilli par Bakay Traoré. Ouais. Franchement, une crème. Une crème. Euh, tu vois, il était passé au Milan AC, je me suis dit, vas-y, il va avoir la grosse tête, il va se la raconter, il a joué au Milan... Rien à voir, pas franchement du pas du tout. On habitait dans le même immeuble, on était voisins et nos femmes se sont connues comme ça. Et depuis, on est toujours en bonne relation. C'est magnifique. Alors, je, euh, manière qu'on va parler des conditions d'arrivée en Turquie, l'histoire est trop agréable. Euh, première saison, j'ai vu, tu crèves l'écran. 21 buts, 7 passes décisives au sein d'une équipe qui perd malheureusement en finale de Coupe de Turquie. C'était comment la vie là-bas C'était quoi les premières différences que tu as notées, notamment dans, dans, dans le football turc Et qu'est-ce que tu retiens au global, de ton passage Franchement, en une saison, c'était exceptionnel. Ouais, j'ai tout niqué. Ouais. <rire> <rire> franchement, c'est difficile franchement, de te contredire. Hein. Franchement, c'était exceptionnel. Et euh, ouais. Euh, en plus, je jouais ailier Gauche à l'époque, là-bas. Et je m'embrouille un peu avec le coach. Je dis, coach, faites-moi jouer en pointe. Mais franchement, on avait une équipe. C'était le schéma parfait, en fait. Ouais. Et ouais, on termine meilleure attaque du championnat. Donc moi, je marque je sais pas combien de buts. le 9 qui termine meilleur buteur du championnat. Il marque encore plus de buts que moi. Et à droite, pareil, l'autre, il fait je sais pas combien de passes décisives. Et... Alchimie parfaite en fait. Ça connecte. Et des fois, c'est ça le football. Il faut que les planètes soient alignées. Il faut que tu aies le bon coach, il faut que tu aies la bonne équipe, il faut que tu aies le, le bon environnement. Ouais. Et là, tout a matché. Okay. Et franchement, c'est comme je t'ai raconté mes antécédents. Ouais. Plein de galères, plein de. J'ai même eu des débats avec la justice parce que quand j'ai signé en, à Boursa, du coup, je le fais sans mes agents. Et eux, ils m'attaquent. Ils m'ont attaqué, j'ai perdu, j'ai dû leur payer 100 000 euros. Tu vois ouais, euh... Et franchement, tout ça dans ma tête, j'étais pas bien à cette époque. Tu le fait que cette saison-là se passe bien pour moi, je me suis dit « Ah, ça y est, enfin !» Tu vois, enfin et donc du La coup, consécration, entre guillemets, Magnifique vois. Franchement, c'est trop euh, incroyable à écouter. C'est quoi les différences que tu as notées par rapport à Ligue 1 dans, dans, au sein du football turc Ça jouait différemment C'était comment La grosse différence, c'est les, okay. ah les ambiances. non, les ambiances. Les ambiances. Su les supporters, c'est des fous. Bah, quand on joue la finale de Coupe de Turquie contre Galatasaray, en plus, on la joue chez nous. On perd 3-2. Et les supporters, ils étaient nerveux à la fin, tu connais, Galatasaray, ils ah, essayaient ouais. de gagner du temps, ils étaient dans les cordes, c'était chaud. Et là, t'as un supporter, qui, tu vois, les supporters, ils jetaient tout. Et t'as un supporter qui a un trousseau de clés, <rire> c'est des clés chez lui, <rire> et il est, et moi, comme ah, es, moi je, je t'ai dit, je jouais sur le côté, ça veut dire ah, ouais. que moi, je suis sur le côté. Et il jette son trousseau de clés comme ça, bam, sur le terrain. Et, euh, et vas-y, moi, je regarde le trousseau de clés, je regarde le supporter, tu vois, il insulte en turc, tout ça. Et je me dis mais c'est dang... et... dangereux en plus. Mais tu sais à quoi je pense moi quand je vois les clés Je dis mais comment tu vas rentrer chez toi en fait <rire> <rire> Alors que je suis en plein match, en plein, non, en plein finale de, de Coupe de Turquie. Et non pour te dire qu'en fait là-bas les atmosphères c'est un truc de fou et les bécateurs pour oh ça. C'était vraiment dingue. C'est le c'est le match là-bas. Franchement c'est le match. Franchement dingue les ambiances. Et après pour parler sportivement bah ouais c'est un football très offensif le football turc. Il y a okay. beaucoup de buts. Les gens se lâchent, ils attaquent beaucoup, tu vois. En France, c'est beaucoup plus, on va dire entre guillemets, structuré. Ouais. Faut pas prendre de but, tu vois. Ouais, c'était plus fermé, ouais. Là-bas, c'est plus... Euh, ouais, faut en mettre un de plus que l'adversaire. Ouais, t'as un attaquant, tu te régales, quoi. Tu te régales. Ouais, magnifique. Et c'était comment ton rapport avec les fans, toi, là-bas Tu nous as parlé un peu grosse, machin, etc. Mais ils avaient un bon rapport avec toi, ils t'aimaient bien, t'aimaient bien la fanbase et tout, c'était cool. Ouais, ils m'ont kiffé, franchement, ils m'ont kiffé, les fans là-bas, je te mens pas. Énorme. Après, j'ai soigné mon entrée, je te mens pas, parce okay. que je commence.. Mon premier match à domicile. En plus, on joue le derby, t'as vu ouais. On joue le derby contre Béchiktas. Direct. -direct, en fait, je suis direct dans l'ambiance. Et je fais un bête de match. On perd 1-0 à la 94e minute. Je crois que c'est Sow qui a marqué à l'époque. Ok. Et non, c'est Dembaba. Qu'est-ce que je dis Sow Dembaba, Dembaba. Et on perd à la fin comme ça, tu vois Mais cruel, on ne devait pas perdre, on ne méritait pas de perdre. Dembaba, il nous, il nous a crucifié. Je ouais. crois -moi. Et euh, moi, je fais un bête de match. Les supporters, ils me kiffent tout ça. Et le match d'après, on rejoue encore à domicile. Je m'ai doublé. Après on va à l'extérieur, je mets triplé. En gros, en deux matchs, je mets 5 buts. Les, incroyable. Donc, les débuts incroyable. sont bons. Incroyable. Je mets 5 buts et là, les supporters ils deviennent, ils deviennent fous. C'est-à-dire qu'ils me kiffent. En plus, je crois que j'étais seul Renoir à jouer dans l'équipe à cette époque, tu vois. Parce que Bakay, il était sur le banc. Ouais. J'étais vraiment le seul Renoir. À... Et les Turcs, t'as vu, ils ont un bon rapport avec, euh, avec nous, entre guillemets. Tu vois bien sûr, bien sûr. Donc euh, franchement, j'ai kiffé. Trop bien, trop bien. Et je me permets, parce que moi, je suis jamais allé en Turquie. On m'en a ouais. dit que du bien. Ouais. J'ai envie d'y aller un jour, c'était comment la vie en Turquie, sur Moi, cette année-là J'ai kiffé, franchement, je... Tu manges bien en Turquie, t'as vu, ils faire à manger les Turcs. Hein. Nos amis <rire> Moi, turs. il m'en faut peu, tu vois, pour l'entraise, il m'en faut peu. Tu manges bien, il fait beau, le climat, il est bon, la température... Eh, vas-y, t'as des terrasses partout, là-bas, t'es assisté, entre guillemets. Bien sûr. Tu, tu vas mettre de l'essence, t'as pas à descendre de ta voiture, on te met de l'essence pour toi. T'as besoin de ceci, t'as un mec qui va te le chercher, tu vois Franchement, j'étais bien, j'étais à l'aise. Magnifique, magnifique. Bah, écoute, euh, franchement, c'est très très agréable d'entendre ton passage en Turquie et d'entendre en d'aussi bonnes choses et avec une saison très réussie. D'ailleurs, cette saison euh, réussie t'a permis d'avoir une opportunité, Villarreal, euh, ouais. qui vient au bout d'un an. Donc, euh, comme quoi, quand je disais que as souvent changé de club, euh, Sochaux, tac, Turquie, Villarreal, ça s'est passé comment le transfert euh, et l'arrivée C'est quoi C'est à la fin de la saison Villarreal qui dit Ouais, on, on t'a regardé, on serait chaud que tu viennes C'est quoi le truc ouais. Là, par contre, je, je ne sais rien. Non, je te vois sourire, te... tu me racontes ça comme si c'était clean, c'était cool. Je demande. C'était compliqué, frère. <rire> <rire> moi, mes transferts, j'ai jamais eu un transfert facile, je te dis la vérité. C'est dingue. Compliqué de fou malade. Bon, qu'on fait une... une vraie saison avec Boursa, ouais. tout le monde part. L'attaquant, il part à Fenerbahce, L'ailier il part à Fenerbahce, l'autre, il part je ne sais pas où. Tout le monde se casse. Et moi, je suis tout seul, il ne reste plus que moi, en fait. Ok. J'y attends, moi j'ai marqué plein de buts, tout ça, comment ça moi euh... Toi t'étais chaud de rester une deuxième saison Ouais, comment ça Fenerbati, il vienne pas me chercher moi. <rire> Venez, hein, je suis là ouais, aussi Je suis là, moi aussi, t'as vu <rire> Et ouais, je m'attendais à atterrir dans un gros club turc, c'est pas le cas, tu vois. Du coup, je fais toute la préparation à ça. je vois tous mes potes, ils se barrent, je dis punaise, ça va être chaud cette année, tout le monde est parti là. C'est plus comme l'année dernière. je m'étonne et, euh, et donc je reste, on fait la préparation en Allemagne, tout ça, ça se passe. Je joue la, super, la finale de la Super Coupe contre et on perd encore une fois, 1-0 je crois. Et, euh, et voilà, le Mercato c'est comme ça. Et on m'appelle, on me dit « vas-y, Villarreal, tout ça, j'ai un club qui joue l'Europa le, League, nanani, nanana. Ils sont chauds pour te prendre. » Mais moi j'y croyais même pas à l'époque. Bah ouais. J'ai Mais... attends, là depuis le début du Mercato, j'ai rien. » Mais quand je te dis « j'ai rien, j'ai rien. » Même en France, j'ai ouais, rien. J'ai « Walou. Et là, bam, Villarreal. Du coup, moi, je dis euh, « Ouais, je, je vais y aller. » Donc, euh, je, je, je dis dit au président, je lui dit au coach. Le problème, c'est que le coach, il ne veut pas me laisser partir. Logique. Il me dit « Non, toi, tu es le meilleur joueur de l'équipe, tu vas rester. » Je dis « mais Non, mais là, ce n'est plus question de meilleur joueur, tout ça. Là, <rire> je vais jouer l'Europa le, League, tu vois, oh, ouais, ouais. La, la, la Ligue Espagnole. Tu vas jouer contre Messi, contre Benzema, contre… » Tu vois ce que je veux dire Et « Laisse-moi partir. » Il veut rien savoir. Oh, Et ouais. les Turcs, ils sont bornés. Hein. J'étais un Turc. Il dit « Non, tu vas avoir le meilleur contrat du club, tu restes. » Je dis moi, je veux pas le meilleur contrat, je veux partir <rire> mon gars, laisse-moi kill, tu vois, laisse-moi kill, je lui ai dit. Et, euh, et donc du coup, bam, ça, ça, ça se clash. fight, ça se fight, ça se fight. Le président, il y a une offre qui tombe, il euh, faut savoir que je pars à Villaral pour 7,5 millions quand même, tu vois. Et pas une plus-value par rapport à y a un an avant. un an euh, avant, eux ils m'achètent 1,8 millions 10 mois avant, 10 mois plus 5. tard, il récupère 7,5. as beau me dire ce que tu veux, le président ça reste un businessman. Donc il me fait croire que je peux y aller. Du coup je vais à Villarreal, j'arrive à Villarreal, je fais les visites médicales tout ça. Le président il dit non, t'es parti comme le coach il dit non. Le président il me dit quoi, il me dit ouais non t'es parti comme un voleur, c'est pas comme ça. Reviens. J'ai mis sous ma gueule ou quoi. Non reviens. Du coup j'ai fait les tests médicaux à Villarreal, j'ai dû rentrer à Bursa, faire une séance d'entraînement devant les caméras, faire mes adieux et après je suis reparti encore là-bas, tu vois. Ça va. Ouais ça va mais en gros le coach il voulait et mon agent turc là, il dit. Du coup, lui, il ne rentrait plus au centre d'entraînement. Ah parce ouais. que, le, une fois, je rentre avec lui, donc, pour parler au coach, ensemble, parce que j'avais besoin d'un interprète. Non, toi, tu dégages, je ne veux pas te voir. Tu vois, il disait ça, en turc, mais devant toute l'équipe, tu vois. Et après, on s'est cassé du centre Il nous a chassé du centre d'entraînement. C'est un peu sale, quand même. Ouais, franchement, c'était tendu, je te mens pas. Hein. C'est ouf. Et ils final... m'ont mis, mis une amende, hein. Quand je suis parti à Villara, alors que j'avais l'autorisation du, du club, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ils m'ont mis une amende. Ils m'ont dit, non, t'avais pas à partir, as loupé ce tac, tac je crois, entraînements. Tu as payé. Et mis oh bon, 100 000 euros d'amende c'est ouf et, et, et en plus un autre truc ouf c'est qu'au final le, le gars du kebab il était resté ton agent turc ouais il était là ben, il était avec moi franchement mal je défi, le kiffe c'est une crème c'est beau ça mais il a passé ses diplômes tout ça en turquie maintenant il est vraiment agent tu vois alors qu'à l'époque ça l'était pas tu vois mais maintenant oh là... il a des joueurs il fait des transferts et là, carré de a à z la folie une grosse dédicace à lui et euh... Quand t'arrives à Villarreal, ça se passe comment Comment s'est passé ton arrivée euh, Pareil, infrastructure, arrivée, vie en Espagne au début, c'était comment Dans le groupe et tout, la découverte, c'était comment J'ai la chance d'arriver et d'avoir un vestiaire dans lequel il y a des francophones. C'est très important parce que moi j'ai fait italien à l'école et je parle pas un mot d'espagnol. Je te mens pas, je comprenais rien. J'arrive, t'as Eric Bailly qui est là ouais. et t'as Alphonse Areola. Donc ça va. Donc ça va, t'as vu, on était toujours les trois ensemble. Et ils m'ont bien intégré. Après, tu as vu, là-bas il fait beau, tu as le soleil. Ça écoute du reggaeton tous les jours. <rire> tu vois, <t> <rire> petite ambiance. C'est difficile d'être énervé là-bas. Tu étais bien, franchement j'étais bien. J'avais ma petite maison à côté de la plage, tout ça, piscine. J'étais avec ma femme. J'avais pas d'enfants à l'époque. Franchement c'était bien. Logique. C'était cool. Grave cool. Et quand tu arrives et que tu commences à faire les pre premiers entraînements et à jouer en liga, comment tu t'es adapté Ça a été quoi les premières différences par rapport à ce que tu avais connu jusque-là Pareil, même question. Je vois tes mains qui font ça, c'est ça la différence, le tiki, taka, taka, tiki. Ok, passe, passe, <rire> voilà, passe, passe. passe. passe, ça allait super vite. Euh, moi, j'ai la chance d'arriver sous les ordres de Marcelino. Marcelino, c'est entre guillemets mon mentor, on va dire. Okay. Moi, pour moi, c'est le meilleur entraîneur que j'ai eu de toute ma carrière, je vais pas te mentir. Super. Et j'arrive, je lui dis, wesh, ouais, coach, ça, ça va trop vite pour moi. Il me dit, non, t'inquiète, tu vas t'adapter, tout ça. J'ai dit, mais le truc, l'entraînement, c'était vraiment, pa, pa, pa, pa, pa, ça allait super vite. Et petite anecdote, t'as vu, j'ai un ballon comme ça à l'entraînement et je suis dos au jeu, je suis dos au jeu et je me retourne pour tirer, mais je suis dans la surface, t'as vu, essayé je tente une frappe en pivot, le gardien il l'arrête. Moi je me dis, t'as vu, c'est bien joué. Et le coach il arrête l'entraînement à cause de cette frappe. Stop, ça je veux plus le voir. Oh. En gros c'est, t'es pas bien placé, c'est pas à toi de tirer. En D gros, celui qui prend le shoot c'est celui qui est le mieux placé. Okay. Là t'as lui qui était mieux placé, tac tac tu lui donnes la balle. Et énormément de vidéos. C'est ça qui a changé en fait entre euh, tout ce que j'ai connu avant. Et Marcelino, on faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Et c'est là que j'ai appris qu'en fait, hé, la vidéo, ça te fait progresser un truc de malade. Jusque-là, vous en faisiez pas beaucoup, lui Ou bien... T'as mis l'importance, ça t'a... On en faisait, mais sur des matchs, tu vois. Okay. Là, on faisait vraiment des vidéos, même sur nos propres séances d'entraînement. Je sais pas si tu vois le délire. Ouais, bien sûr. Tous les jours, on avait vidéo. Là, ça, ça, ça, ça. Ça veut dire que des fois, t'es dans le match, t'es conditionné. Des fois, on faisait... Tu vois, il faisait des circuits préférentiels. Ouais, faites la passe à lui, à lui, à lui, à lui, tac, tac, sans de but. Tu vois, je sais pas si tu fais ça en entraînement, toi. Moi, les entraînements France-Espagne, euh, on ne fait pas ça. <rire> on ne fait pas ça, bref, les circuits préférentiels. Et pour te dire à quel point on était réglé, c'est-à-dire que des fois en match, on, mettait les, les, les, on faisait le même circuit en fait. Le même circuit On marquait le but. Ça, ouais, ça recrachait ce que ça avait et fait l'entraînement. Et une fois on marque un but comme ça, et je du terrain, et l'adjoint, il a sa tablette. Donc là, son iPad sur le banc, il me dit viens, regarde <rire> le but qu'on a mis. Tac, tac, tac, tac. Et moi, quand tu es sur le terrain, en fait, tu t'en rends pas compte mais il me dit regarde le but qu'on a mis tac tac tac et c'était exactement le schéma qu'on avait fait le veille. La, la veille ça André doit en. faire kiffer mon gars j'ai dit waouh en fait c'est un sorcier ce mec tu vois ce que je veux dire ou quoi il laisse rien au hasard et j'ai beaucoup appris à ses côtés je te mens pas sous ses ordres entre guillemets et moi les débuts se passent bien pareil hein. première rentrée au Betis j'arrive on joue au Betis le stade il est blindé ouais, et tout ça Benito Marine. oh c'est un stade de fou parce hey, que tu vois à la télé mais quand t'es dedans, c'est un truc de malade et je me dis ah ouais la Liga c'est un autre truc encore je rentre là bas j'ai failli marquer après le deuxième match, on joue à domicile, on perd 2-1, je rentre, on gagne 3-2, je marque, je marque les deux buts en plus ouais, hein, bien pour, sûr. pour gagner le match, grâce à Soldado qui me fait des, des passes décisives incroyables. Et là, à partir de là, bah, c'est parti. Hein. C'est lancé, j'ai vu, cette saison-là, tu as été décisif contre Séville, contre le Barça, même ouais. contre le Real Madrid. Ouais. Donc euh, pour une première saison, c'est vraiment très très propre. Euh, en plus, cette année, Villarreal va jusqu'en demi repas sorti par Liverpool. C'était comment de se confronter à ses équipes et à ses joueurs de top niveau, c'était ce que tu voulais c'était ce que tu recherchais, c'était ce que tu voulais. Moi, je vivais comme dans un rêve en fait. Je sais okay. pas si tu vois ce que je veux dire. Euh, moi l'année d'avant, je suis à Boursa, tu sais, je joue à la Play, c'est là que je, je vois Messi, Cristiano Ronaldo. <rire> de soirée, ouais, soirée, <rire> c'est là que. Je... Parce que là, c'était la vraie Liga. Tu vois, c'est pas, je m'en <rire> pas pas à la Liga d'aujourd'hui, mais la Liga à l'époque, c'était ah oui. quelque chose. Ah oui, oui, celle de 2016, wow, c'était n'importe quoi. T avais un Atlético encore à un autre niveau, tu avais Messi CR qui étaient des monstres, T avais c'était chaud. Il y a une saison, saison l'Atlético, je crois, gagne le titre avec 81 points. Ouais. T'as le Real qui a 81 points et t'as le Barça qui a 81 points. Ouais. Une dinguerie, en fait, cette saison. Pour te dire que le niveau, c'était trop, c'était trop. Et, euh, et ouais, moi, quand j'arrive là-bas, bah, c'est les étoiles dans les yeux. je vois, je la main à Cristiano Ronaldo, à truc. On joue l'un face à l'autre. Et franchement, je kiffe. Bah ouais. Je t'étais pas préparé à ça, je te mens pas. Je t'étais pas préparé à ça. Et c'est ce qui fait le charme un peu de l'histoire. Oh, le kiff Ouais. En arrivant là-bas, du coup, tu t'es frotté nécessairement aussi, on a cité des gros joueurs, des soirées des Messi, mais tu t'affrontes aussi des grosses défenses, tu vois. Ouais. Des gros centraux, des gros latéraux, des choses comme ça, tu vois. C'était vraiment différent. Il y en a un à un moment qui t'a un peu emmerdé, ou une défense en particulier qui t'a emmerdé, je dit putain, c'est chiant de jouer contre eux. Moi, celui qui m'a le plus emmerdé, c'est Sergio Ramos. Je te <rire> il était relou. Ouais, il était relou. Tu sais pourquoi Parce qu'en fait, il est intelligent. Et athlétiquement, c'est un, un monstre. Tu vois, je te demande pas, il est costaud, il va vite, il court vite, et il est intelligent. C'est-à-dire que lui, il est dans l'anticipation. Tu vas venir recevoir le ballon, il va anticiper. Tu vas aller en profondeur, il va anticiper. Il a toujours un temps d'avance. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. D'accord. Et c'est chiant, parce que quand, en fait, quand il est au duel avec toi, comme il est costaud... Bah il va te remporter le duel Il te bouge Tu vas vouloir le prendre en profondeur Mais il est intelligent Donc il va se positionner de manière anticipée Et il va il ouais. arriver avant toi tu sais pas comment faire pour passer frère, il est chiant. Et En plus il te marque des buts. <rire> il a toute la panoplie. <rire> en plus il marque des buts donc ouais, il est relou, il est relou. Magnifique. C'était comment l'épopée euh, cette année euh, jusqu'à euh, de Villarreal pour aller jusqu'en demi d'Europa -de J'ai vu vous sortez même le Napoli, les Vercusset donc euh, vous faites des grosses ouais, doubles confrontations un... etc. Beau Bon parcours. Hein. Vous sortez que face à Liverpool euh, cette saison-là, c'était comment ce parcours-là d'ailleurs Je crois que ça a été l'Europa où tu as marqué euh, beaucoup de buts, il me ouais, semble. Ouais, je termine meilleur buteur. Non, deuxième meilleur buteur de la compétition. À un but près, j'étais meilleur buteur de la compétition. C'est ouf. C'est adoré de ce qu'il avait terminé pro. Mais je crois que j'ai marqué 11 buts, je crois. Et lui, 12. Propre. Ouais, franchement, c'était bien. Non, qu'est-ce que je dis 8 buts. Il, 9. Me toi, 9. 9. il me semble que toi, t'en marques 9. 9, 9. Et, Et lui, il en marque 3. 9. Ouais, 9 ou 10, un truc comme ça, tu vois. Et, euh... Et non, c'est un kiff. C'est un kiff. On joue Napoli, on les sort. On joue Bayer leverkusen on les sort. Et là, on joue Liverpool. Mon père, il vient voir le match à domicile il me dit, wow, mais là, c'est Liverpool, là. Bah ouais. Là, c'est chaud. Tu vois même lui, mon père, il m'a préparé rien ça. <rire> Logique. Là. Il me dit, demi-finale, Liverpool. Je dis, yeah, papa, dit, parce que le matin, on était là ensemble. On priait, après, moi, je suis parti. Je dis, papa, on va gagner, tu vas voir. En fait, j'étais tellement confiant. Ouais. Le coach, il nous a mis dans une configuration ouais. où il ne pouvait rien nous arriver. Tu, vois tu pouvais même ramener, le, entre guillemets, chez nous, quand je vois à domicile. Tu nous ramenais ramener le Real, le Barça, qui tu voulais. On savait qu'on allait bien jouer. Je dis pas qu'on allait gagner, mais moi, dans ma tête, je savais que j'allais gagner. entre guillemets. Et vas-y, on joue contre Liverpool et on gagne 1-0. Ouais. On gagne chez nous. Et après, là-bas, bah, ça se passe mal. Hein. Carton rouge, le truc, on en prend 3. On est éliminé, mais voilà, pas de regret. Tu, ouais, tu m'étonnes. Handfield, c'était comment Ouais, c'était le feu là-bas. C'était le feu. Et grosse pression. Eux, ils avaient un but de retard. fallait absolument qu'ils rattrapent. Ils nous en ont mis 3. Nous, on joue, on en termine à 10. Vas-y, c'était compliqué. Ouais, C'est compliqué. Pas, ouais. okay. Mais bien. Franchement, c'est un plaisir d'entendre. Je, je suis sûr que là, tous ceux qui nous écoutent, les mecs, entendent toutes tes histoires là, etc. Et bien, bien. Franchement, c'est un bonheur à t'interviewer. J'adore ouais, ça. C'est trop un plaisir. Moi qui suis fan de foot, je me régale. Lors de ta troisième saison à Villarreal, tu, tu commences en étant. J'ai vu très, très performant. J'ai noté doublé contre Alavés et Girona, triplé contre Eibar, qualification en phase finale d'Europa. Donc je parle sortie de poule, bien sûr. Euh, cependant, au milieu de saison, se présente l'occasion pour toi d'aller en Chine. Bah écoute, même question que lors euh, du transfert du coup en Turquie et, euh, et en Espagne. Euh, pourquoi et quels ont été du coup euh, les, les, un peu les dessous du transfert et ton arrivée là-bas euh, Là aussi, il faut que je te raconte bien l'histoire. Prends ton <rire> temps. Encore une fois, le temps, on le prend, donc c'est très intéressant de discuter. La première saison, on pète le score, tout se passe bien. Marcelino à la tête de l'équipe, tu vois. On se qualifie pour la Ligue des Champions, le tour préliminaire, on se fait sortir par Monaco. Moi, il faut savoir que je me blesse avant le match de Monaco. T'as Eric Bailly qui part à Manchester. Ouais. T'as Alphonse Areola qui rentre au PSG. Il rentre au PSG. Du coup, je suis tout seul. Il n'y a plus de francophones. Donc là, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre l'espagnol pour de vrai, tu vois. Et, euh, et là, je me dis, punaise, attends. Moi, je suis en vacances, tu vois. Et je me dis, attends, j'ai terminé deuxième meilleur buteur de l'Europa League. J'ai marqué des buts importants. Euh, Vas-y. Moi, je voulais renégocier un contrat ou bien partir dans un club... Euh, plus grand. Plus grand, tu vois. Et je vois que j'ai pas trop d'offres. Tout ça, ça parle, ça parle, mais il y a pas d'offre concrète. n'y a pas de concret Il faut savoir que mon contrat Villarreal était dégressif. Première année, je prenais beaucoup. Deuxième année, un peu, enfin beaucoup moins même. Tu vois Ok. Et mon agent m'avait dit non, c'est fait exprès comme ça. Tu prends ce qu'il y a à prendre maintenant. Et à deuxième année, tu fais une bonne saison. Moi, je te renégocie un contrat et tu, tu perds rien. Limite, tu es toujours gagnant. Et c'est ce qui m'avait motivé aussi à faire une bonne saison. Tu vois, Bien sûr. Pas. Logique. Ça m'a motivé. Et du coup, moi, j'ai rempli ma part du contrat. Et derrière j'attendais qu'ils remplissent la leur entre guillemets ils me disent que non ils peuvent pas recruter mon coach bah il se fait il se fait virer parce qu'il a des histoires avec le président tu vois du coup avant le match de Monaco on n'a plus de coach et on a nos, nos joueurs cadres qui sont partis tu vois comme je t'ai dit Ah bah, là, bah là, il tout tout part et là ça devient compliqué et euh, moi je suis, avant, je suis en vacances à, à comment s'appelle à Los Angeles avec ma femme oui. j'ai l'agent de Eric Bailly qui m'appelle il me dit écoute Là, Unai va signer au PSG, tout ça, t'es dans les petits papiers, ils veulent te faire au PSG. En gros, pour être doublure de Cavani à l'époque, ouais, vois. Ouais, ouais. Moi, PSG, t'as vu, j'ai quand à vitré sur scène. Et je me dis, waouh, c'est pas possible, tu vois, c'est un truc de fou pour moi. Il me dit, écoute, comment ça va se passer Là, il y a Unai qui va signer. Après, ils vont signer Ben Arfa, ils vont signer Crékoviac. Ils me donnent toutes les signatures qui doivent se faire. À l'avance. Moi, je suis à elle comme je t'ai dit. <rire> Une semaine après, bam, je rentre à, je rentre à, à Paris. Ouna Emery, entraîneur du PSG. Il me l'avait dit, hein. alors que, tu vois, il y avait des rumeurs, mais il n'y avait rien d'officiel. Il me l'avait dit. Ok, je vois Ouna Emery. Je vois, il signe, comment ça s'appelle, je crois, Krikoviak. Krikoviak, quoi Il signe Ben Arfa, tout ça. Tout ce qu'il m'avait dit, c'était le plan exact. Je ne sais pas si tu, si tu me suis. Oui, oui. Donc moi, mets-toi à ma place. Toi, tu te dis, <rire> mon tour arrive. Voilà. Moi, je me dis, bah, je vais signer au PSG, c'est bon. J'attends, devant la télé, tous les jours, je regardais Info sport. Incroyable. <rire> <rire> Et vas-y, du coup, le truc il se fait pas. Ouais, il se fait pas. Il me dit quoi le gars Il me dit, ouais, mais non, ils avaient besoin d'un nom ou je sais pas quoi. Et il signe Ressé euh, Rodri Rodriguez. Rodriguez, tu vois. Parce qu'il sort du Real, je crois, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il, en gros, il le signe. Il avait dit, ouais, il fallait un truc un peu plus clinquant. Il dit, mais toi, tu m'avais dit ça là aujourd'hui. Toi, c'est dur mentalement, je te mens pas. Parce bien que moi, sûr. je me voyais déjà là-bas, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Après, je rentre à Villarreal, je fais la préparation, je me blesse. Euh, du coup, comme je me blesse, bah Villarreal, il ne me revoit pas mon salaire à la hausse. Du coup, il ne re renégocie pas. Tu Donc, tu as le dégressif. J'ai le dégressif, j'ai le transfert qui ne se fait pas. Et franchement, je ne suis pas bien, je te mens pas. Hein. Ah, tu je me blesse pour trois mois, c'est-à-dire que je ne commence pas la saison, tu vois. Et franchement, difficile, là, je suis dans une période sombre, je ne m'étonne pas. Ouais. Et, euh... Et vas-y, il y a la canne qui arrive. Première partie de saison, je marque un ou deux buts avec Villarreal, je crois. Et donc j'arrive en janvier, il faut que j'aille à la Cannes. Sachant qu'en janvier on jouait, le, on jouait Valence et le Barça. Donc je, je mets une croix sur ces matchs-là. Des matchs cruciaux dans une saison de Liga, tu vois. Et je vais à la Cannes. Je vais à la Cannes, je fais un match. Après, je ne joue plus de la Cannes. Je joue okay. plus de la compétition. Je me dis, putain, mais c'est... qu'est-ce qui m'arrive ouais. Là, je suis maudit. En là, on pédale dans la smoule là bah, C'est ouais, chaud. Je suis maudit. Je dis, attends, je vais à la Cannes, je ne fais pas un match. et hey, J'étais comme un ouf. Et je reviens en février et je fais le calcul. Je dis, attends, j'ai deux buts en Coupe, un but, un but en championnat. Ça me fait trois buts. Je ne peux pas finir une saison à trois buts. Tu vois Donc, on est en février. Hein. Je ne sais pas si tu te rends compte. On est en février. Et là, je reviens, je reviens énervé comme never. Je les dents comme ça. Voilà. Les dents qui rayent le parquet, comme on dit. <rire> Exactement. Et je me dis non, et je me donne un objectif. Et là, je termine meilleur buteur de la Liga sur euh, les, les derniers mois. Tu vois ouais. Et je termine la saison, je crois, à neuf buts. Tu relèves là incroyable En gros, je mets sept buts, je crois, en, en l'espace de trois mois. Je ne fais que de marquer. Je marque, je marque, je marque, je marque. Et ça, et ça va, je, comme tu as dit. On rehausse le level et vas-y. Les sensations reliennes. On limite rien. la casse, tout ça. Et là, je fais une bonne de... moitié de saison. Du coup, ils décident de me renouveler. Là, yeah. oui. là oui. Franchement, ils ont joué le jeu, là. Là, oui. J'avais une offre à West Ham, mais je ne voulais pas y aller parce que... C'était un peu plus, mais je me suis dit, c'est mieux de rester dans un cadre que je connais, tout ça. Ouais. Et confirmer, parce que je voulais vraiment faire une saison pleine. D'accord. Du coup, je rêve, je renouvelle, et là, la saison, elle commence. Je commence pareil, du... la première moitié de saison, je mets 9 buts. C'est ce que je t'ai dit, doublé, ouais, doublé, triplé tout. Là, on y est. Là, maintenant, on y est. Là, on y est. Voilà, parce qu'il fallait que je te raconte les. Non, mais années. tu fais bien, tu fallait fais bien. Que je te raconte ce qui s'était passé en C'est un plaisir. Mois. Là, on y est. Là, je mets les 9 buts. Donc là, je me dis, je vais enfin faire une saison en Liga où je vais mettre plus de 15 buts. Tu vois ce que je veux dire Et j'étais bien parti. Hein. J'étais 9 buts, j'étais en haut du classement des buteurs. Et là, en plus, je suis même nommé. Euh... Playoff de Month, euh, joueur oh, du mois là, en octobre. Je suis joueur du mois. Mais joueur du mois, euh, t'as vu, comme je t'ai dit, là à l'époque, il y a Benzema, il ouais, et... ouais. y a Cristiano Ronaldo, il y a Bell, il y a octobre Neymar. Octobre 2017. Il et... y a tout le monde, tu vois. Non, je sais plus, si je croyais Neymar encore. Ouais, ouais, ouais. Octobre 2017, il n'y a plus Neymar. Il y a Messi, tout ça, il y a Suarez. Il y a tout le monde encore. Et là, je gagne le titre, tout ça. Et franchement, ça me faisait grave plaisir. La folie. Mais moi, je me disais, mais c'est un truc de fou ce qui m'arrive, tu vois. Et c'est là qu'arrive l'offre de la Chine. Mon agent, il m'appelle, il me dit, il faut que je vienne te voir parce que. Mon agent, c'est simple. Pour te faire court, c'est Stellar, je Barnett. Il est jamais venu me voir jouer à un match. Il s'occupait de, enfin, il s'occupe toujours de Gareth Bell à l'époque, c'est la grosse signature en Espagne, tu vois ce que je veux dire Et, euh, et là, il me dit non, il faut que je vienne te voir. Ok. Je dis bah, wow, viens, je, je suis là, t'inquiète. Il vient, il y en avait même pas match. Hein. Il vient, il me dit écoute, là il y a l'offre de la Chine, il y a ta, ta ta ta Là, par contre, je vais pas te dire les montants c'est voilà. <rire> assez confidentiel. Pas de problème. Il y a ça ça ça ça. Et là, je dis ouais, c'est quoi cette offre de fou malade c'est un truc de fou, s'il me dit. Mais moi, j'y crois pas, t'as vu ouais as ouais. dit, attends. Et là, je suis en train de faire la meilleure saison de ma carrière en Liga. En gros, là, ça, ça y est, c'est là que ça va se faire le truc. À la fin de cette saison, c'est là que, en fait, c'est la consécration. Ouais. Et là, je repense un peu à tout ce qui s'est passé auparavant. Transfert avorté, euh, blessure, ceci, cela. Les coups du sort. Les coups du sort. Et là, je me dis, en fait, t'as vu, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Je sais pas si tu me follows dans ma, ouais, ouais, dans ouais, ma logique. Ouais. Ouais, ouais. Donc là, il y a un gros truc à prendre. Le truc, même si je, je termine à 25 buts en Liga, je, je l'aurais pas ce truc-là, c'est mort. J'aurais même pas la moitié, tu vois, je, je sais pas si tu me suis. Je même pas la moitié. Donc je me dis, eh, vas-y, autant de... j'ai assez pris de, de, de, de, de risques jusqu'à présent. Là, aujourd'hui, il y a ça à prendre, je le prends et après on verra. Okay. C'est pour ça que je décide d'aller en Chine. Très bien, je comprends. Logique logique c'est euh, impossible même de t'en vouloir ou quoi genre certains pour pourront... après genre certains pourront dire que si t'avais continué sur cette euh, lancée de beaucoup de buts en Liga peut-être t'aurais pu rejoindre un encore plus gros club mais je sais pas euh, as vu ce qui, moi ce qui m'est arrivé vu, les gens ils le savent pas ça t'as vu mais moi je l'ai vécu j'étais super mal normalement pas j'étais normal. là et du jour au lendemain tu te retrouves là j'étais en béquille j'avais mal j'étais pas bien ouais tu m'étonnes et ça s'est passé comment du coup l'arrivée là bas quand t'arrives en Chine Genre, Genre quand, en Chine, ouais, quand euh... le transfert se fait, quand Villarreal et le club s'entendent et que boum, t'arrives à Beijing du coup. Il en... y, euh, y a le cop congolais qui m'attend là-bas. Là. Eh, incroyable, les Congolais, on est partout. Eh, franchement, eh, eh, c'est dinguerie. Gros big up à Eden d'ailleurs, là, Eden Salon. Il y avait un cop congolais en Chine, je savais un, pas. Incroyable, ils sont venus me chercher à l'aéroport avec le drapeau du Congo. J'étais choqué, j'ai dit ouais mais jusqu'à jusqu Pékin. Magnifique. Là c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de Congolais à Pékin, toi. Et ça m'a fait chaud au cœur, je te mens pas, hein. Ça m'a fait chaud au cœur. Moi j'arrive là-bas, il y a les montants qui fuient dans la presse, ouais. je fais la une du magazine Fort. Bah voilà. Je t'ai dit quoi bah ouais, Ils sont voilà, là, ils sont venus me chercher avec le drapeau du Congo à l'aéroport. J'étais choqué. Magnifique. J'étais choqué. Magnifique. Et ça m'a fait chaud au cœur, je te mens pas. D'ailleurs, après je traînais beaucoup avec eux, la communauté, tout ça. On était oh cool. ensemble là-bas, tu vois. Oh cool. Et, euh, et non, t'as vu, là c'est tête d'affiche, hein. je vois, j'étais je, partout, tout le monde parlait de mon, mon transfert, c'était incroyable. Ok. Et quand tu arrives en Chine, etc., moi, forcément, la question, c'est est-ce euh, que tu as vécu un choc culturel Genre de passer de l'Europe, Turquie, etc., à la Chine euh, C'était comment Les infrastructures, le club Je sais que dans l'équipe, il y avait aussi d'autres joueurs euh, étrangers. Il y avait Renato Augusto, des joueurs comme ça, etc. C'était comment Ouais, top player, hein, Renato Augusto. Euh, Jonathan Vieira aussi. Ouais, là. Exactement. En fait, Jonathan une petite anecdote. C'est quoi C'est qu'on jouait l'un contre l'autre quand j'étais à Villarreal et lui à Las Palmas. Ouais. Et là, on se retrouve en même temps en Chine, en, en Chine dans la même équipe. Tu vois, il m'a même mis une, une virgule petit pont. <rire> <rire> Et comme par hasard, je le retrouve, il joue dans mon équipe, ça veut dire que vas-y frère, tous les compatriotes, tous mes coéquipiers chinois, ils faisaient que de me tailler par rapport à ça. Je sais pas <rire> si la, la vidéo, ça serait bien de la retrouver. Mais là, la reprouver. Palmas, euh... <rire> mais Viera Bakambu, tu vas trouver sur YouTube, tu vois. Et on arrive là-bas, on rigole de ça, tu vois. Et non, on avait une bonne équipe, je te mens pas. Ouais. Premier match, perd 3-0. Je me dis, ouais, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je fous là on est où, là Les deux premiers mois, je suis pas payé parce qu'il y a des problèmes au niveau de la banque, de tout ça, tu vois. Je me dis, mais dans quel bourbier je me suis mis, tu vois Ouais, normal. Franchement, je dis, wesh, c'est une dinguerie. Et, euh, et non, après, ça allait, parce qu'après, la première défaite, après, on fait une série de 18 matchs ou presque 20 matchs sans défaite. Ouais, vous étiez avec Roger Schmidt. Ouais, hey, top, entra top entraîneur. L'entraîneur actuel Schmitt, du Benfica du qui fait, fait du sale à l'heure actuelle. Fait... Bah voilà, ils ont terminé devant le PSG, tu vois. Oui. Franchement, ce coach-là, rien à dire. C'est un bon coach, tout ça. Et ouais, il nous a fait gagner pas mal de matchs. Et on fait une saison de fou avec lui. On gagne même la Coupe de Chine avec lui, tu vois. Ouais. Et, euh... Et non, donc voilà, l'arrivée en Chine, elle se passe plutôt bien. Moi, au bout du troisième mois, donc je commence à être payé normalement. J'ai de... deux salaires qui rentrent d'un coup. Là, ça te... Quand tu vois les chiffres, tu dis, ah ouais, tu vois. <rire> <Là, fait. rire> Passe bien. Tu dis, non, en fait, ça va. En fait, c'est en fait, ça qu'on était venu chercher. On est, on est bien, tu vois. Mais après, sportivement, j'ai joué le jeu, je te mens ouais. pas. Il faut savoir que je suis le meilleur buteur de Beijing Gohan, de l'histoire de Beijing Gohan, avec, okay. euh, je crois, 58 buts ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, en trois saisons, c'est pas rare, ce Ouais, paraire. voilà. Donc euh, j'ai vraiment performé, j'ai terminé meilleur buteur une fois du championnat. L'autre fois, j'ai terminé deuxième ou troisième meilleur buteur du championnat. Franchement, les stats, elles parlent en ma faveur. Euh, Je ne suis pas, là, pas parti là-bas en vacances, m tu Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et c'était quoi les différences entre le foot européen et le foot asiatique euh, et, et même le rapport que tu pouvais avoir avec tes coéquipiers chinois, tu as appris le chinois, euh, tu avais un rapport avec non. les fans ou c'était quand même un peu différent J'ai essayé d'apprendre le chinois, mais c'était compliqué. Je ne pas avec ma femme, on a pris, on a pris des cours, mais c'était dur. Après, j'ai abandonné. Il faut savoir qu'on avait un interprète qui était avec nous à H24, donc ouais, euh, on était un peu dans la facilité, tu vois. Et, euh, et non, le rapport avec les fans, franchement, top. Hein. Là-bas, le stade, il était tout le temps full. On jouait, il y avait 40, 50 000 spectateurs. Oh, grave cool Mais par rapport à la population qui est à Pékin, en fait, ça... ça c'est pas énorme, ouais. C'est pas énorme, mais le stade, il était tout le temps full, tu vois. C'est ce qui compte. Et Gohan, c'est le club de la capitale, donc il y avait un engouement, tu vois. Donc euh, non, à Pékin, j'étais bien, je te m'étonne pas. Hein. J'ai kiffé. Et le football chinois, c'était comment? Le football chinois, c'est des acrobaties. Ils aiment bien les, les tacles, les, les retournées acrobatiques. Ouais. Ouais, les trucs, la Shaolin Soccer, là. Oh, ils, aiment ils aiment bien les trucs comme ça, <rire> le spectacle. Oui, bien sûr. Et euh, non, c'était bien, c'était bien. Après, voilà, c'est pas le football européen. Il y a des largesses. Je ne te pas, il y a beaucoup de largesses encore. Ouais. Mais c'est un football qui est en construction, qui se structure. Et je pense que dans les années à venir, s'ils si si, si s'en donnent les moyens, je pense qu'ils pourront rivaliser avec d'autres nations telles que la Corée, euh, le Japon ouais. parce que là-bas c'est les nations fortes il y a quand même un foncé entre ces nations là et la Chine tu ah, je vois, je vois et je pense que ça va l'écart va, va commencer à se réduire et avec tes coéquipiers chinois c'était comment tes rapports genre parce que quand tu arrives quand il y a même plusieurs joueurs étrangers qui arrivent bien payés tout ça machin eux ils sont formés ici en Chine tout c'était quoi il y avait un bon rapport non il cool, n'y avait pas de jalousie il n'y avait rien franchement c'était cool hein. On rigolait bien, on se faisait des karaokés. Hey, j'ai kiffé les karaokés par contre. Pas, ah oui, le KTV, hey, j'ai kiffé. C'est qui m'ont fait découvrir ça, tu vois. Oh, les oui. karaokés, ça chante, tout ça. Ils aiment beaucoup ça, les, les, les Asiatiques. Tu vois. Et ouais, pareil, on allait au walk, tout ça. Ils me faisaient goûter des trucs. Ah, la nourriture, c'était compliqué au début. Oh, ouais, ça au, au début. début. Donc après moi, il ouais, mange ouais. tout, tout est cru, il n'y a que des soupes, il n'y a que ah vas-y, bon, moi j'aime bien la viande, tu vois, ouais. puis, ils ne mange que des herbes, des trucs, eh, c'est compliqué, tu vois, mais c'est bon pour la santé, absolument pas, c'est pour ça qu'ils vivent longtemps aussi les Chinois, ils sont, ils, ils mangent bien, franchement ils mangent bien, et euh, non, il y a des trucs que j'ai aimés, d'autres moins, donc voilà, c'est le choc des cultures. C'était comment la vie en Chine, genre T'arrivais quand à sortir, un... mais un peu Pékin, c'était comment ouais, J'habitais dans le quartier des étrangers, t'as vu, nous, notre club, il était bien, bien situé, justement, pas en plein cœur de Pékin, notre stade. Parce qu'il y a plusieurs clubs à Pékin, t'as vu, nous, on avait la chance d'être vraiment dans, dans le vrai Pékin, tu vois. Euh, non, il y a beaucoup de restaurants. Moi, j'habitais dans le quartier des ambassades, c'est-à-dire qu'il y avait pas mal d'étrangers. Ok. Et ouais, j'allais beaucoup au restaurant, tout ça, parce que la nourriture, à la base, c'était compliqué, justement pas. Hein. Je vois. J'avais du mal. Logique. Donc il y avait, après t'as des Espagnols, t'as des, comment ça s'appelle, t'as des Allemands, t'as des Français, t'as, il y avait tous les Italiens aussi, ils avaient leur, <rire> leur QG, ah, bon. ouais, j'ai je... oh. noué pas mal de liens là-bas. Trop trop bien. T'as aussi été entraîné, j'ai vu, par Bruno Genesio. Ouais, ton gars. Ouais, mon gars <rire> Alors ah c'était comment quand il y a eu le changement d'entraîneur et tout ça ton au gars, fur et à, à gars, mesure Ton gars, ton gars, ton gars, ton gars. Genesio c'est une crème, franchement, rien à dire. T'as vu, la politique là-bas, elle avait changé, on avait le droit, je crois, à trois joueurs étrangers plus un asiatique. Ouais et, euh, et moi, t'as vu, j'en ai fait les frais pendant une demi-saison. Donc, du coup, Roger Schmidt, il m'alignait plus trop. Euh, il se fait virer, entre guillemets, tu vois. Donc, on change de code. Genesio il arrive. Genesio il arrive. Et moi, la première année, avec Roger Schmidt, j'avais mis 19 buts en championnat. Donc, propre. Et là, il arrive, il me dit, mais Baka, pourquoi tu joues pas Qu'est-ce qui t'arrive L'année dernière, t'as mis 19 buts. Pourquoi là, tu joues plus Moi, je lui explique. Je lui dis, écoute, là, il y a la règle. Il préfère faire jouer un tel, un tel, un tel. Donc il me dit, non, t'inquiète pas, avec moi, tu vas jouer. Je m'en fous, mais tu vas jouer. Je dis, mais coach, là, ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Il me dit, non, t'inquiète pas, tu vas jouer. Propre. Et il arrive et il m'aligne à tous les matchs. Incroyable. T'étais content mais, Moi, j'étais content, bah oui. Et là, en fait, je suis passé dans, dans le vestiaire, t'as vu, j'étais… Comment t'expliquer J'avais une position et quand Geneso est arrivé, en fait, il m'a upgradé. Ouais. Je tu vois ce que ouais, je, veux ouais, ouais, je, vois totalement. je veux dire dire que maintenant, ben, j'avais du poids dans le vestiaire. Et j'en rigolais derrière avec Renato Augusto, dit, Ah, mais attends, ton papa, il est venu, t'es content ?»« <rire> ah oui, mon gars, je suis content. »« Attends, vous, vous, vous avez été content pendant je sais pas avec a Roger 8, Mais attends, ouais. c'est à mon tour aussi un <rire> petit peu, tu vois ?» <rire> Non, mais en fait, c'était vraiment la politique parce que le coach, il pouvait pas aligner tout le monde. C'est pas que j'envoie à Roger Schmitt ou quoi que ce soit. Non, c'est qu'il bah oui, y a bah des bah règles. Oui. Il faut faire avec, tu ah vois. Oui, bah Et bah l'équipe, oui. elle tournait ah bien. À c'est des vraiment, choix, ouais. C'est des choix. Et la première année avec Roger Schmitt, je tous les matchs aussi, tu vois donc a pas de souci par rapport à ça et, euh, et non franchement c'était bien Genezo il est arrivé. <rire> tu sais il m'a dit quoi la première fois qu'il est arrivé quoi premier entraînement il me dit quoi il me dit ouais baka comment ça se passe les paiements ici tout ça et quand il m'a dit ça j'étais mort de rire et ouais voilà, j'étais mort de rire, <rire> et <rire> eh, Moi, je pensais qu'elle me parlait tout ça, et j'étais mort de rire. Tu okay, es bah allé pour créer le compte en Chine et tout. moi je lui ai touché, j'ai dit, bah, écoute, là, il y a 8 chats, il y a les comptes, il y a ceci, cela, tu vois, je ah. vais ah. tout expliquer. C'est ah. drôle, ça. et Non, mais c'était marrant parce que voilà, on savait pourquoi on était là. Bah et... oui, bah oui, bah oui. Mais après, on faisait le job aussi, faut dire, on était pas sûr. en vacances, mais voilà. Et moi, ça m'a fait rire parce que c'était notre point commun. Et... Même quand on a le restaurant, tu vois, des fois le soir, je le croisais, tu vois. Alors que vas-y, quand es en Europe, tu croises ton ton coach en, dans un resto dans un tour de 23 heures, tu vas y bizarre. Tu, tu, tu vas pas osé le checker. Ouais, aussi, ben pas oui, bien sûr. Là, c'était normal, c'était fluide, tu vois. Donc euh, non, franchement, on a passé le bon temps. Trop bien. J'ai vu, tu as fait quatre saisons là-bas au final. Euh, Est-ce que tu veux peut-être parler de la fin ou il y a, a eu COVID, termine COVID et deuxième et avec machin. Genesio. Il hein. faut, faut le notifier. Hein. Franchement, entraîneur super offensif. Il aime beaucoup l'attaque, je te mens pas. Ouais. Ça, kiffe. Bah, bah, ça sort on, à je kiffe. Hein, on le voit avec Rennes. Franchement, moi, ça m'étonne même pas quand je vois Rennes jouer de la sorte. Moi qui l'ai connu là-bas, ça m'étonne même pas, je ne te mens pas. Et euh, ouais, on en termine deuxième du championnat, à, je crois, à un point du titre ou un truc comme ça. Un, à un cheveu, hein. franchement, un cheveu. dommage. Mais c'est un coach qui a énormément de mérite. Et quand il a été élu l'année dernière, donc meilleur entraîneur de la saison, j'étais grave content. As vu. En plus, c'était le, le week-end où il y avait Marseille-Rennes. Rennes-Marseille, -Rennes, ouais. Rennes -Marseille, pardon. Donc moi, je l'ai vu, ils nous avaient battu là-bas, je crois, 2-0. Et c'était à trois journées de la fin du championnat. Et j'avais félicité tout ça. Donc franchement, j'ai gardé des, des bons liens avec, euh, avec Bruno. Super cool. Vraiment super cool. Euh, Est-ce que le Covid, ça a impacté à la fin de ton expérience en Chine, etc ou... Ouais, beaucoup. Genre c'était comment à la fin Beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, le Covid, c'était compliqué justement pas. Hein, parce que là-bas, ils sont très stricts, tu vois. Et on était enfermés. C'est-à-dire que les deux, les deux dernières saisons, on a fait le championnat euh, à huis -clos. dans une bulle. Et pareil, je crois c'était en 2019, tu vois, on arrive. Le championnat, il doit commencer en mars, on commence en, en juillet, je crois. On fait trois mois de championnat au lieu d'en faire dix. Tout est condensé. Après, moi, tu as vu, je me plaignais pas parce que j'étais à Paris, donc j'avais beaucoup de temps libre. Et euh, vas-y, ils m'ont payé toute l'année, tu vois. Donc ouais. par rapport à ça, j'ai pas de problème. J'avais ouais, même sûr. des offres de prêts. Donc de janvier jusqu'à juin, j'avais des offres de prêts en Espagne notamment, à l'Atlético il euh, bah y avait l'histoire du Barça aussi à l'époque, ouais. au Barça, et ils ne voulaient pas me laisser partir les Chinois, tu vois. Et je leur dis, mais laissez-moi partir de janvier à juin, et moi en et juin, viens en je, ju je viens ju jouer, ne vous, vous inquiétez pas, il n'y a pas d'option obligatoire ou je sais pas quoi, juste temps de garder la forme, tu vois. Et ils n'ont rien voulu savoir, du coup je suis resté ici avec ma femme pendant le confinement, tout ça, et, euh, et puis voilà. C'est dommage quand même, ça aurait été une belle opportunité l'Atlético le Barça Ouais, franchement. Le Barça, il me semble que le Barça s'est vraiment passé à peu. Ouais, ouais c'est passé à, à, à un cheveu, tu vois, je te mens pas. Je tiens même dans l'avion, j'ai fait demi-tour à, à Tokyo, je crois, ou bien je sais plus c'était où. J'ai fait demi-tour parce que ça s'était pas fait finalement. Et euh, c'était avec Abidal. C'était Abidal qui était sur le dossier à l'époque. D'accord. Donc après, il avait appelé Genesio, on avait fait un appel à trois, il m'avait bien expliqué pourquoi ça s'était pas fait, etc. Franchement, super type Abidal, rien à dire. Hop. Il a été carré de A à Z. Et, euh, et c'est dommage, parce que moi, j'avais déjà annoncé à ma mère, tout ça, ouais, bon, là, je vais te prêter à, à Barcelone, tout ça. Après, ils ont décidé de prendre, euh, donc, euh, ils ont pris Braithwaite, ah, ils ont pris Martin, en ouais, signature, voilà, ils ont pris en signature, ils ont pris Braithwaite, et après, ils m'expliquaient pourquoi, à euh, Bidal. Mais ouais, c'est dommage, parce que je m'y voyais déjà, tu vois, je te mens pas. Ah, ça aurait été beau de jouer au Camp Nou. Ouais, ouais, ça aurait été beau. Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu Même six mois, je, je, je les prenais, tu vois. C'est normal, c'est normal. Je pense pas que tu refuses difficilement ça. Après quatre saisons là-bas, j'ai vu que tu, tu, tu, tu reviens en Ligue 1, huit ans plus tard, à l'Olympique de Marseille. Comment ça s'est passé T'as les longues, la carrière, hein. Punaise, j'ai l'impression. C'est ouf, hein. <rire> ouf hein. Mais j'ai bien. <rire> Franchement, mec, euh, Cédric, je te le dis, t'en discutes, discutes bien, t'en discutes bien en détail et tout. T'as plein d'anecdotes, c'est passionnant. Franchement, c'est grave cool. Ouais, donc là je reviens à Marseille, donc moi je, je remplis mon contrat en Chine, je fais tout, je fais mes 4 ans, j'ai rien laissé. Ah ouais. Et le contrat elle, se termine, donc là c'est la première fois de ma carrière où je suis en fin de contrat, où ah, j'ai bon, rien officiellement, tu vois. Et euh, donc du coup je reviens à Paris, nous on termine la saison là-bas, c'est au mois de décembre, tu vois. Donc janvier était libre Ouais mais on avait terminé avant en fait, qu'est-ce que je raconte, non, on avait terminé avant parce que j'avais, euh, comment on appelle ça Résilé mon contrat. Parce oui. que, euh, ça commençait à être compliqué, justement pas. Ouais, tu m'étonnes. Donc je m'étais arrangé avec eux, ils m'ont payé, tout ça. Et après, j'avais arrêté. Donc euh, du coup, c'était en, ju... en été. En ouais. été, je reviens en France. Et là, jusqu'en janvier, j'ai rien, en fait. J'ai rien. Je fais les matchs avec la sélection nationale. Ouais. Donc sans, je m'entraîne aussi à Vitry, tu vois, à cette époque. Je m'entraîne aussi à Vitry, trois fois dans la semaine. Donc euh, en R1 à l'époque, parce qu'on était en R1. Et euh, voilà, c'est les entraînements, c'est juste histoire de garder un petit peu le... Le physique, la forme. Le physique, vite fait, mais c'est pas poussé, tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, et je vais jouer les éliminateurs pour le mondial, on se qualifie, je fais des passes-dés, tout ça, ça se passe plutôt bien, pareil. Et j'ai pas de club. J'ai pas de club, donc là, il y a Marseille qui, qui pointe le bout de son nez, et j'ai Séville. Okay. Concrètement, je dis la vérité concrètement. Le problème, c'est quoi Séville arrive, il me propose six mois. Il me dit, eh, nous, on peut te prendre là... Mais ça sera pour euh, six mois. Ouais, vois, six mois et après, derrière, si ça se passe bien, bah, tu prolonges. Séville, ça joue la Ligue des Champions, tout ça. Je me dis, ouais, Séville, c'est intéressant. Mais j'essaie de gratter quand même un an, un an et demi. tu ce que es, Logique, je... tu as envie d'être engagé. Voilà, j'ai envie d'être engagé. J'en ai marre de faire des... Tu vois, de bouger tout le temps. J'ai envie de me chercher une stabilité à, à cette époque-là. Et euh, Marseille qui arrive. Donc, il y a le président Pablo Longoria. Pablo Longoria, était venu en bas de chez moi. Ouais. Dans le 17e, là-bas, là, on s'est vu à l'hôtel Hayat, tu vois et euh, il arrive, feuille en main, stylo en main, comme toi. Il me dit, écoute, là, on joue comme ci, comme ça. Et as vu, ce que j'ai aimé avec lui, c'est qu'il m'a pas parlé directement business. Ouais. Il m'a parlé sportif. Ouais, il t'a parlé là, de jeu. Là, tu sens que le mec, en fait, c'est un passionné, tu vois? Il, il me parle de jeu. Il me dit, là, il y a ça, ça, ça. Toi, tu peux jouer là, là, là, là. là. Et je dis, vas-y, y a pas de souci. Maintenant, les contrats, tout ça, comment ça se passe il me dit « Écoute, moi j'ai envie que tu sois dans le projet, je te fais un contrat de deux ans et demi. » Moi, j'ai rien demandé. Moi, j'ai rien demandé, je te dis la vérité. On t'a proposé. On m'a proposé. Donc moi, je rentre chez moi, je vois ma femme. Je dis « là, il y a Marseille, il propose deux ans et demi, c'est vie, six mois, mets-toi à ma place. » Mets-toi à ma place. Donc moi, je vais logiquement, je dis à ma femme « Vas-y, on va aller à Marseille. » En plus, c'est en France. Ça faisait longtemps que je pas joué en France. Là, je reviens en France par la grande porte, entre guillemets, tu vois, parce que Marseille, c'est top club en France. On bien sûr, se mentir, bien quoi. sûr. C'est Marseille. Et en plus, Marseille, ces derniers temps, fait des podiums, joue souvent là, la LDC là, et tout, tu vois. Là, donc... je vois, parce que moi, mon objectif, c'était de jouer de la LDC, justement, pas dans toute ma carrière. j'ai eu une longue carrière, mais j'ai jamais eu l'opportunité. Enfin, j'ai eu l'opportunité, mais j'ai jamais joué la LDC, tu ouais. vois. Et, euh, et là, je me dis, là, il y a enfin l'opportunité de jouer de la LDC. Marseille, je crois c'était troisième ou deuxième au classement, à la Trêve. Et je me dis, vas-y. En plus, je regarde le dernier match. C'était un match contre Strasbourg. Je vois 2-2, tout ça. Je vois l'équipe aller en difficulté. Ouais. Je dis, moi, j'ai pas peur. Le challenge, on y va. Let's go. On va faire six derniers mois bien. Comme ça, on va se qualifier pour la LDC. Et moi, j'arrive à Marseille. boum, C'est comme ça que je suis né à Marseille. Tu vois Ça se passe bien, tout ça. En plus, je prends le numéro 13. Ouais. Et franchement, c'est un symbole fort. Je te montre pas. C'est un symbole fort. J'arrive à la presse. Euh, le journaliste, il me dit Ouais, j'ai vu qu'on t'appelait Bac à but ou Bac but. Je sais pas ce qu'il me raconte. Le journaliste dit Non, moi, au Congo, tout ça, on m'appelle Bac à, back goal. à goal. Et qu'est-ce qu'il fait <rire> Il met en une dans la Provence Appelez-moi Bac à goal. Et Marseille, tu as vu, c'est un club. Euh... <rire> Avant ton arrivée, il met ça dans la presse. <rire> C'est risqué et je me vois <rire> avec le 13 comme ça, tac, et je vois écrit « Appelez-moi Bacagol !» Et je dis « Oh l'enfoiré <rire> !» <rire> oh, son... Alors que t'as jamais dit ça <rire> En fait, je l'ai dit, mais pas dans ce contexte-là Oui, pas de... Pas, pas, de ce cette manière, pas de cette manière Genre, mais il a dit « Bac en but », t'as dit « Non, on dit voilà, plutôt voilà. Bacagol voilà. !» Et lui, il a dit « Appelez-moi Bacagol voilà. !» comme si tu l'avais affirmé ouais. <rire> et ah, la, la bonne presse au moment bonne il se dit « Ah ouais, punaise !» Il parle, lui Voilà, lui, il parle, lui, tu vois et non je merci, ça se passe bien t'as vu premier match boum je marque Lance. direct dès que je rentre je marque direct sur ta première touche je crois en plus non non parce que tu n'as ouais, ouais, le ou deux je crois à la base mais direct ça... je marque tu vois bam ça se passe bien là je me dis vas-y je, je suis dans le truc et euh, après voilà ça je fais j'enchaîne les perfs, tout ça je marque quoi quatre buts sur la demi saison je joue pas trop à mon poste je te mens pas ouais. je joue pas à mon poste parce que moi de base je suis attaquant tu vois mais là dans la configuration dans laquelle Marseille était il y avait personne tu vois il n'y avait pas grand monde dans l'effectif le coach, il me dit là, tu vas jouer là, bah vas-y, moi je prends, t'as vu, je, ouais. je viens d'arriver, je vais pas faire le mec, non, non. Et au bout d'un moment, t'as vu, comme je vois que, parce que j'étais pas au top de ma forme non plus, tu vois, je te mens pas, mais bien ça, j'étais bien, mais j'étais pas au top de ma forme. Et jouer dans un poste qui n'est pas le mien, sachant que je suis pas au top de ma forme, ça devenait compliqué. Donc à un moment donné, je suis parti voir le coach en Paulie, je dis, coach, moi je préfère jouer beaucoup moins de temps. Mais jouer devant, plutôt que de jouer beaucoup plus et de jouer à un poste qui n'est pas le mien. Tu jouais ou Tu jouais sur le côté un peu ouais, bizarre Ouais, jouais sur le côté, une fois à gauche, une fois à droite. C'était compliqué, toi. vois, je n'étais pas à l'aise, je n'aimais ouais. pas, pas, tu vois. Et après, je lui ai dit ça, tu vois, mais droit dans les yeux, tu vois. C'est ça que j'aimais avec Sam c'est que le gars, il est franc, tu vois. Il m'a dit « OK, il n'y a pas de problème ». Donc, du coup, dans, comme un accord, bah, moi, je jouais moins, bah, je le savais, tu vois. Sauf que quand je jouais, comme faisait en fait, me fais rentrer en attaque. Et là, on peut même revenir sur le but que tu m'as montré tout à l'heure. Là, ouais. Moi, Je contre Nice, un match coup près, parce que Nice est 3 on est 2e, des champions, on est au Vélodrome, il faut absolument le gagner le match. Et là, pareil, le coach, donc, du coup, il ne me fait pas jouer. Et quand je rentre, il me fait rentrer en attaque. Il me fait rentrer 5 minutes, hein, 5 ouais. minutes ou 10 minutes, hein, pas longtemps. Il hein, faut euh, pas ouais. croire que j'ai joué. Ouais, parce que les gens, des fois, j'ai l'impression... Parce aujourd'hui, quand tu regardes les stats, tu as l'impression, le mec, il a fait 20 matchs, il a fait 20 matchs titulaires. Ouais. Hein, non, non, non, non, non, non. non. Moi, il faut bien remettre les choses dans leur contexte. Moi, je faisais beaucoup de rentrées, tu vois. Ouais, ouais, ouais Donc là, je joue devant et, et tu le vois tout de suite ouais, que je suis un attaquant, en attaquant, fait, tu vois, le 1-2, le deux, truc. Et la bouc. tête. Ça me rappelle un peu le but que j'ai mis contre le PSG, tu vois. <rire> et après, ouais, tu es célèbre, t'es content, r tu t'es grave content, tu vois. Et les... <rire> là, il pouvait d'être, là. Les... Ah, il était heureux, là. Et ouais, ça, c'est le match qui nous a conforté un peu dans notre deuxième place. Et là, on avait envoyé un message fort, tu vois, je te mens pas. Ouais, et et ces moments-là, franchement, c'est des ah, moments inoubliables pour moi. Je te là la cohésion la face à... bah avec le public tout ça tu vois c'est magique tu vois même ah ouais. je regarde les images j'en en ai encore des frissons et ouais euh, t'as même Pablo là franchement c'était incroyable ouais, c'était la folie ouais. c'était incroyable ce jour là et, et non j'ai kiffé t'as vu c'est pour ça que j'ai signé à Marseille je te mens pas ouais, pour vivre ce genre de moment là et le fait qu'on arrive à accomplir l'objectif, parce que la qualification, aussi, elle est exceptionnelle, le dernier match, elle est tombée. Face à Strasbourg. Face à Strasbourg, c'était la folie. Moi, j'ai toute ma belle famille en plus de Strasbourg. C'est-à-dire, c'était tout chez moi. Et, euh, et franchement, c'était exceptionnel. Bah, en, plus, jour -là, en plus, ce jour-là, en plus, j'avais marqué aussi contre Strasbourg, tu vois. Donc, euh, non, six mois à Marseille, intense, six mois exceptionnels. Ça a l'air d'en retenu du bon. Ouais. J'ai kiffé. Moi, je dis la vérité personnellement, moi, j'ai kiffé. Je voulais faire. Je voulais... J'ai fait plein d'émotions. Je suis passé par tout Marseille c'est comme ça. Hein. Un jour t'es là, un jour t'es là, un autre t'es là. Elle a l'air ouf Marseille, laisse tomber. Je vois le délire. Et non, franchement, lourd, ça s'est bien fini. Et bah, là, bah, je, je suis... Euh... Comme je suis Marseille, toujours, tu vois, je, je suis ce que font mes coéquipiers et tout ça. Carrément. Et je suis content, dommage pour la Ligue des Champions, je te mens pas. Ça sort de dernier, euh... Ouais, la la dernière, dernière journée fois. surtout. Mais ils ont fait une belle campagne, d'ailleurs, parce que les campagnes précédentes, c'est beaucoup plus compliqué. Oui. Ouais, ils ont fait une belle campagne. Et là, j'ai regardé leur dernier match et ils ont gagné sur le fil. Non, mais c'est bien. C'est propre. c'est ouais, propre. propre, Mais euh, c'était comment d'être dans le jeu de San Paoli Je sais que le jeu de San Paoli, des fois, c'était pas toujours euh, le plus facile pour les attaquants. Des fois, c'était enfin, un jeu qui était des fois un peu très posé. Le ballon tournait beaucoup et tout. C'était comment, toi, en tant que joueur, tu l'as vécu comment de, sur le terrain concret Parce que, par ouais. exemple, quand je vois l'OM d'Igor Tudor, je le trouve plus direct, tu vois, plus ouais. euh, moderne un peu. Mais ça, c'est mon avis. Ouais. T'as vu, le jeu de saint c'était beaucoup axé sur la possession. Ouais. On avait beaucoup la possession du ballon. Bah, dans tous les matchs, je crois, on avait tout le temps la possession, le tu temps. Vois et, euh, et moi, je suis un attaquant de rupture, tu vois. Donc, euh, je me suis dit, ça va se compléter, on va avoir la possession. Et moi, quand bon. j'aurai l'opportunité, ouais. je, vais, je vais envoyer les appels en profondeur et je me régaler devant. Et ouais, le problème, c'est que t'as vu, Marseille, c'est... T'as vu, il y avait Milik qui était là... Oui. Le coach, il voulait pas trop jouer avec deux attaquants, il était un peu frileux parce que justement, il voulait qu'on garde cette possession, cette assise sur le jeu, tu vois. Logique. Il nous a mis une fois les deux en attaque. On s'était contre Angers. Au bout de 10 minutes, on perd 2-0. Ouais. et oh, là, je me dis punaise. Pour une fois qu'on joue avec ma compo que j'aime, tu vois, ouais, ouais, c'est ouais. dans laquelle je suis le meilleur. On, on se fait taper 2-0 au bout de 10 minutes. Et à la chance, c'est que vas-y, on remonte. On, ouais. on, on gagne le match 5-2. Match exceptionnel au Vélodrome. Je crois que c'était la première fois là, dans la saison on mettait 5 buts à domicile, c'était le feu, tu vois. Et là, ça s'enflamme. Tu connais les Marseillais, comme les Sceaux Eux, c'est ce qu'ils ce qu aiment. Eux, ils veulent du spectacle. Et moi, je me suis dit, vas-y, bah mais à partir de maintenant, on va toujours jouer avec deux attaquants devant, ça va être bien. Et non, en fait, c'est la première et la seule fois qu'on a joué deux attaquants. <rire> je <t 'ai> suis <rire> oh, ouais, déçu. Ouais, j'étais déçu. On avait gagné, c'est dommage, quoi. Et non, après, voilà, c'est comme je t'ai dit, paradoxalement... Le jeu d'Igor Tudor, c'est beaucoup plus direct. Ouais. Beaucoup plus direct. Il euh, n'y a pas trop de possession. C'est vraiment, faut faire mal à l'adversaire. Un ouais. 1 contre un, 1, faut lui faire mal. faut... Et moi, je me suis dit, vas-y, dans ce, dans ce jeu-là, je vais avoir mon, ma, ma carte à jouer. Ouais, je paradoxalement, t'aurais tué mieux dans ce jeu-là. Ouais. Ouais, moi, moi ça, ça me va aussi, t'inquiète. Il a pas de galère par rapport à ça. Et non, ça s'est mal passé. Après, je pense que c'est plus euh, extra sportif, je te mens pas. Ouais, pourquoi t'es parti au bout de six mois Parce qu'au final, euh, la première, genre, les six mois oh, ont été corrects. T'avais deux ans et demi de contrat. Euh, c'est bah, en fait, étonnant de te voir partir au bout de six mois. Ouais, ouais c'était étonnant, tu vois, je te mens pas. En fait, moi, je voulais rester à la base. T'as euh, vu, il y a Luis Suarez qui est arrivé. Ouais. Euh, on commençait beaucoup en attaque. Il y avait Bamba, il y avait Luis Suarez, il y avait moi, il y avait Milik. Et ça a commencé à faire beaucoup, tu vois. Et euh, le coach, lui, il voulait absolument jouer avec une pointe, enfin avec un attaquant. Et là, vous étiez nombreux. Ouais, voilà, là, on était nombreux, tu vois. Et moi, j'en ai marre, je suis sur le côté, je pas. Tu sais, moi, je suis pas... Parce qu'en plus, les gens, ils vont juger, ils vont dire, « Ouais, mais c'est pas trop ça, mais c'est pas ton poste, mon frère. » Tu vois ce que je veux dire Juge-moi que... Tu j'accepte la critique, il n'y a pas de problème, mais jugez-moi là où je suis le plus performant, tu vois. Et, euh, et donc, du coup, ça veut dégraisser. Ça veut dégraisser et... Bah T'as as là qui part à, à la, la juve. juve. Euh, Bamba qui est en instance de transfert aussi. Ça se fait, ça se fait pas, on sait pas trop. Moi, du coup, je joue pas trop. Quand je joue, euh, vas-y, je joue pas à mon poste. Comment ça s'appelle as Alexis Sanchez qui arrive aussi. Il oui. faut, faut noter ça. Alexis Sanchez oui. qui arrive. Grosse arrivée. Euh, il arrive, boum, il performe direct. Tu vois ce que je veux dire Donc, tu vois, ça... Ça devient, cool. un peu, ça devient un peu compliqué ouais, et cool, t'as ouais. vu Pablo, il me dit que voilà, là il y a l'offre, il y a le CETA Vigo tu vois, ils s'entendent bien avec eux là-bas, donc il m'a dit voilà, ils veulent t'acheter ou je sais pas quoi, il y avait une transaction financière, parce qu'il faut savoir qu'aussi, Marseille était à la recherche de, de fonds, entre guillemets, d'argent, après, On va après pas se avoir manger. investi, après avoir investi l'été, il voulait de l'argent, la de... sauf que moi t'as vu, quand Pablo vient me chercher, il me dit, il me parle de deux ans et demi, c'est pas pour que je six reparte au vrai bout vrai. de six mois, tu vois. Donc je dis non, moi j'ai pas trop envie de partir, c'est pas grave, je reste. En plus, il y a le projet de Ligue des Champions. Tu sais, j'ai mis des buts importants la saison passée. Pour moi, c'était légitime que je sois dans, dans le projet, tu vois, ah, dans la continuité, tu vois. Surtout Nice, Lens, Strasbourg, tu vois. Voilà, je te dis, des dans, des des dans, la, dans la continuité. Donc moi, je demandais pas non plus. Tu sais, je suis pas arrivé en disant ouais, je veux. J'ai juste dit non, moi je veux être dans le projet, t'inquiète, euh, laisse-moi faire mon trou, ça va bien se passer pour moi. Sauf qu'il entendait pas de la sorte et comme les offres sont tombées, tu as vu, ça parlait de 7 millions, je crois. Les offres sont tombées, 6-7 millions, ai dit, ah ouais. Donc lui, il s'est dit, vas-y, il ne veut pas partir. Ben, on va lui mettre la pression. Ouais, bon, C'est comme ça que je le vois, tu vois on va lui mettre la pression. Donc il m'ont mis la pression, ne plus jouer, euh, ils me à gauche. Pour te dire la vérité, à l'entraînement, j'étais, je jouais arrière-gauche, arrière-droit. Alors que je suis attaquant, frérot. Tu vois Et quand je vois tout ça, je me dis, t'as vu, frère C'est putain de gueule un peu quand même. Ouais, t'as vu j'ai après as vu, moi je me plaignais pas parce que tu as vu il y avait Bamba aussi qui oui. était là de... lui c'était encore plus compliqué c une situation il... très difficile pour lui, lui c'était encore plus compliqué que moi euh, Bamba tu vois quand je, voyais... euh, je lui ai dit face à face à Bamba j'ai dit tu as eu moi je craque pas tu sais pourquoi je craque pas c'est grâce à toi je lui ai dit face à face on était dans la douche tout ça je lui ai dit, lui ai dit moi c'est grâce à toi parce qu'en mode lui ce qu'il subissait c'était un truc de fou ouais. lui c'est l'enfant du du peuple entre guillemets là-bas tu as vu c'est là-bas il le kiffe les marseillais du il... Sénégal il vient du Sénégal moi, il a fait ses classes à Marseille tu vois ce que je veux dire c'est et voir comment il a été traité, tout ça, ça m'a fait mal aussi, tu vois. Donc moi, je suis resté, tu vois, tranquille. Euh, au final, ils ne m'ont pas mis dans la liste de la Ligue des Champions. Je vois l'entraînement, je joue latéral. Eh frère, ça commence à faire beaucoup, tu ouais, vu. Ouais, normal. Donc moi je me suis dit quoi, vas-y autant partir, c'est pas grave, tu vois. Et... Ouais, on veut pas de moi, bah écoute. Veut... Euh... voilà, ça faut pas forcer dans la vie, tu vois. J'aurais pu rester hein, j'aurais pu rester en mode ouais, je m'en fous, il me reste 200 de contrat, tranquille, tu vois. Vacances. Vacances, en plus t'es dans le sud, tu vois, il fait bon vivre. <rire> Vous aurez besoin de moi un moment sûrement. <rire> à un moment donné, tu sais, je vais forcément jouer à un moment donné, mais vas-y, toi, je vais pas casser la tête. Et Pablo de base, t'as vu, c'est un, c'est pas un gars, c'est un bon gars, tu vois, entre en... il est venu me chercher tout ça, je lui ai toujours dit, j'ai, Pablo, c'est si un problème avec moi, viens me le dire directement, on règle le truc. On tu vois. discute. Ouais. Moi, si dès le début, il m'avait dit, écoute, je te prends, si je peux faire une plus-value, bah, vas-y, on l'a fait, tu vois ce que je veux dire Je leur ai dit, vas-y, pas de problème. Sauf que là, je n'étais pas préparé à ça, moi. Ah, tu t'étais projeté Et moi, j'ai une famille, j'ai des enfants, mes petits, ils sont à l'école. D'ailleurs, mes enfants, ils sont toujours à l'école là-bas, tu vois, à Aix-en-Provence, tu vois. Donc, pour te dire qu'il y a une stabilité qui s'était qui créée, ah, et je ne voulais pas sortir tout, tout, tout, tout, tout, chamboulé, ouais. tu vois, tout chamboulé. Donc, c'est pour ça que c'était compliqué le, le départ de Marseille, tu vois. Au final, bah, vas-y, j'ai préféré partir. Mais pour moi, il n'y a pas de gagnant parce que, au final, je suis parti, je suis parti libre, tu vois. Je suis parti libre et je pense que, vas-y, euh, eux ils attendaient une compensation financière. Euh, moi, je voulais jouer la LDC. Donc en fait, on a tous perdu. Tu vois ce que je ah, veux dire sûr, en fait, tout le monde a perdu. Et euh, mais c'est mieux comme ça, t'as vu Parce que je voulais pas non plus entrer en bif, en fight. Avec, ouais, ouais, ouais. Comme on dit. On mord pas la main qui nous a noyé tu vois. On ne mord pas je la main. On préfère regarder le positif de Marseille plutôt que le négatif, hein. le négatif. Ça se voit, de toute façon, de la manière dont tu nous as parlé, tu as beaucoup plus mis en avant le bon passage de six mois que... Ouais, t'as vu, je préfère retenir ça, ça s'est bien passé. Carrément. Et puis voilà, j'ai toujours mes gars qui jouent là-bas, donc cool. ça bouge pas. Ça, ça, ça se passe en ce moment, l'Olympiakos, ça va maintenant Vu que ça fait un peu de mois que tu y es et tout, c'est cool ouais, l'arrivée et va. tout. Bah, j'arrive <rire> j'arrive dans un Olympiakos entre guillemets malade. Oui. Sinon ils me prennent pas, tu vois. S'ils si mmh. n'ont pas besoin de moi, ils me prennent pas. Donc ils avaient besoin d'un attaquant. Moi j'étais là, j'étais en... Bah, en bif entre guillemets avec Marseille. Et puis vas-y, là-bas, t'as vu, il y a pas mal de Français, ouais. pas mal de francophones surtout. Dont Mathieu Valbuena, tu as Al-Arabi, t'as Yannem Villa, ils m'ont bien accueilli, t'as eu beau projet. Je voyais à rames qui y à Marcelo. Je me dis, vas-y, pourquoi pas on va kiffer à Athènes Et la Grèce, j'avais déjà fait. Bien sûr. J'étais parti à Santorini avec ma femme une fois, tu vois. Ça kiffé. <rire> j'ai kiffé. Je dis, vas-y, j'ai pas envie de me prendre la tête. Hey, j'ai 31 ans, frère. J'ai fait de l'argent, tout ça, tu vois. Donc, euh, moi, j'ai juste besoin de kiffer, d'être bien à l'aise, tu vois. Et là, à Marseille, c'est ce que je retrouvais. Peut-être, j'étais plus à l'aise à Marseille. Ouais, pas. Logique. Quand tu sens qu'on veut plus toi, c'est... ça met l'impression. Ouais. J'ai pas besoin de ça. J'aurais pu faire avec, mais vas-y, j'ai pas besoin de ça, frère. J'ai pas envie de me prendre la tête, frère. Et donc du coup, euh, ça se passe à hein, Olympiakos ces dernières semaines et tout, tout roule Ouais, ça va, t'as vu, moi j'ai bien commencé. Là, je suis, à, je suis à 4 buts, je crois, en, en 9 matchs ou 8 matchs, je sais pas. Oh, calme Ça se passe bien, tu vois, après l'équipe, un peu moins bien, parce qu'ils ont l'habitude d'être euh, premiers là-bas, d'être en haut. Là, est on, a, top, quoi, ouais. on a 12 points de retard, je crois. On est troisième. donc voilà, on va essayer de... De remonter petit à petit. Quarts, ouais, en deuxième partie de saison. Top tout ce qu'on te souhaite. Alors, j'ai envie de discuter un petit peu d'un truc. Euh, je te l'avais dit en off et tout un petit peu avant. Euh, parce que euh, moi... j'ai il y a un gars qui s'appelle Elton, Elton Mokolo, que j'aime beaucoup. Elton, dédicace à toi. Euh, c'est un frérot qui parle de football sur plein de plateaux et tout machin. C'est vraiment quelqu'un ouais. qui est cool et c'est un Congolais. Et donc, quand je savais que j'allais te recevoir, je me suis dit, bah tiens, je vais lui demander et voir un petit peu de quoi on pourrait discuter avec toi, etc. Parce que moi, je suis pas le football africain de fou. Je suis un petit peu, je suis d'origine marocaine, mais euh, je suis pas de fou. Et donc, du coup, je, je, je suis allé voir Elton, je lui dis, bah tiens, Elton, on pourrait parler de quoi et tout ça machin. Et, euh, et je sais que tu as un rapport fort avec ta sélection et c'est logique, euh, même avec les Congolais et tout, tu nous en as parlé quand tu as été accueilli en Chine, par exemple. Et euh, moi, j'aurais aimé euh, savoir et discuter du coup. Comment est-ce que tu expliques un petit peu, toi, de ton point de vue, la chute sportive de la RDC, qui, mid-2017, était un peu genre devant les Pays-Bas, classement FIFA, tout ça, 2000 en 2015, mais qui, depuis, est un petit peu décevante Ouais. Je savais pas que t'étais mon requin. Si. Oui tu pas accepté si tu le savais si Ah, je, ah, <rire> je rigole, t'es fou, toi. Big up mon gars. Amine, d'ailleurs, il s'est blessé, Amine, je sais pas si t'as as suivi. Oui, oui bah bien, sûr. bien sûr. Très grosse blessure. Peut-être la ça. veille de la Coupe du Monde. Horrible. Dans les 30, 30, 30, 30 minutes avant la fin du dernier match. C'est incroyable, c'est incroyable ce qui s'est passé. Comme ça. Franchement, comme grosse, ça, en fait. grosse force à toi, Amine. Et, euh... Et non, ouais, pour répondre à ta question. Bah, il s'est passé pas mal de choses, t'as vu. À l'époque, on termine troisième de, de la Cannes. Ouais. Faut savoir que, voilà, tu sors des poules, tu es directement en, en quart de finale, je crois, c'est ça Ouais. Quart de finale, on avait plutôt un parcours assez favorable. Et attention, je dis pas que c'était facile. Hein. Ouais. On avait un parcours favorable, on sort des poules, on joue le Congo Brazza. Le derby, derby qu'on remporte toujours. <rire> on remporte toujours ce derby, je ne sais pas pourquoi. Et on gagne ce derby-là, on est en demi-finale, demi-finale, on perd contre la Côte d'Ivoire. Et après, on gagne contre la Guinée équatoriale. Donc, voilà le parcours de, de cette canne. il ouais. faut bien mettre les choses dans leur contexte. Et je ne dis pas que c'était facile, mais voilà. C'était favorable. C'était favorable, entre guillemets, tu vois. On termine troisième, c'est bien. Ensuite, euh, bonne génération, le mariage ne se fait pas trop bien entre les anciens et les nouveaux, justement pas. D'accord. Dans le sens où, je ne te parle pas d au niveau de l'ambiance, je te parle vraiment sur le terrain, as ouais. vu Sur le terrain, on a du mal à... Tu vois, comme je t'ai dit, moi, je vais à la Cannes, je joue un match, après, je ne joue plus. Donc, on a du mal à... Connecter. À, voilà, à connecter les, les deux générations, je ne te m'étonne pas. Et on en a fait les frais, donc du coup, on, on avait fait quoi, cette Cannes Je ne me souviens même plus. Je crois qu'on était sortis, en, pareil, en quart de finale contre le Ghana, on, on sort. Mmh. Ça commence à devenir compliqué. Après, la Cannes d'après, on sort, pareil, on sort des poules, mais difficilement... C'est dur en fait. Et moi je pense que ouais, c'est plus. Euh, c'est de la structuration, tu vois, parce qu'avant tu avais beaucoup de joueurs, tu avais beaucoup de locaux. Ouais. Donc la chimie c'était naturel, ça se faisait bien, ils avaient l'habitude de tout ça. À échelle locale, ouais. Maintenant on est passé dans une phase où on a ramené pas mal de joueurs de, de l'Europe. Ouais. Et du coup les joueurs qui viennent d'Europe ils n'étaient pas trop en phase avec ce qui se passe. Euh, parce qu'il faut savoir que l'Afrique c'est différent, tu vois. Ouais l'organisation, les structures, les conditions, il y a plein de choses qui, qui changent. D'accord. Le climat quand tu joues les matchs. Et nous en fait, on était, je pense qu'on n'était pas prêt à bah justement à accueillir notre entre guillemets notre génération. Je pense qu'il nous faut du, enfin, il nous faut du temps. Ouais. Pour que entre guillemets adapter nos conditions de travail là-bas au pays au Congo. Pour justement, parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent « Oui, mais un tel, un tel, il devrait jouer pour nous, il devrait jouer pour nous. » Oui, mais ils vont venir ces gens-là, mais quand ça, sera le quand ça sera le bon moment ouais. Là, je ne pense pas que ça soit le bon moment. Et nous, on est en train de travailler entre, entre guillemets sur cette, cet aspect-là, de manière à... Ça ne sera jamais parfait, je ne vais pas te mentir. Ça ne sera jamais parfait, là, ça reste toujours l'Afrique. La perfection n'existe pas. Mais voilà, réduire entre, entre guillemets l'écart entre ce que ce qu'on a l'habitude d'avoir ici et ce qu'on trouve quand on arrive là-bas, tu okay, vois Ok, je vois. Genre des problèmes peut-être plus structurels, ouais, euh, dans les méthodes, dans les méthodes, même au niveau de l'organisation, au niveau de. Tu vois, il faut savoir qu'aujourd'hui nous on n'a pas de président, enfin on a un président intérimaire. Ça va bientôt faire deux ans qu'on a un président intérimaire à ouais. la FECOFA, tu vois Donc il y a plein de choses à, à mettre en œuvre. C'est pas facile, franchement, je, je mens justement pas, c'est pas facile. Et j'en parlais tout à l'heure avec mon ami Polo euh, Poku. On est un petit peu la génération sacrifiée. Je sais pas ouais. si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, ouais, Bro, c'est c'est par notre sacrifice entre guillemets que va se construire euh, l'avenir les grandes heures du, du voilà les, les, les grands jours du football congolais ça c'est mon point de vue personnel tu vois après peut-être j'ai raison peut-être je me trompe c'est mon analyse tu vois pas de souci. moi j'ai fait pas mal de sorties j'ai dénoncé pas mal de choses j'ai même quitté la section sélection nationale tu vois ce que je veux dire et ouais je mène un combat au quotidien tu vois par rapport à ça mais moi je suis confiant as vu et c'est bien beau de critiquer, c'est bien beau de mal parler, de, tu vois, de dénoncer. Mais il faut aussi construire. Il faut aussi construire. Et je ne suis pas là tout le temps à, à tirer sur les faut gens. Il ouais. faut aussi apporter. tu vois. Et c'est pour ça que moi, en parallèle avec ma fondation, il y a le domaine du sport aussi qui fait partie des axes de ma fondation. Ouais. Tu as vu, je suis sur la construction d'une académie au pays. Je suis sur pas mal de projets. J'ai un club ici en France. Tu vois, donc euh, je... J'essaye de vrai aussi, tu vois. J'essaye ah, de vrai. Je voulais te lancer en plus sur ta fondation. Euh, c'est vrai qu'on m'a parlé, on m'a dit que ta fondation au Congo faisait pas mal de choses, pas mal d'actions pour ouais. euh, des gens sur place, alphabétisation, des trucs comme ça aussi. Ouais, l'alphabétisation, c'est très important, je te mens pas. Et ouais, on donne des cours aux, bah, aux élèves qui vont pas à l'école. Il y a aussi les mamans, ouais. les lettrés, tout ça, tu vois ce que je veux dire Les papas, on leur apprend à lire, à écrire, tu vois. Il y a pas mal d'actions comme ça qu'on mène sur le terrain. Et c'est super important à mes yeux, tu vois, parce que l'éducation, pour moi, c'est. Bah, c'est la base, entre guillemets, t'as vu Et euh, c'est pour ça que moi, ma, fo ma fondation, elle œuvre beaucoup pour, euh, bah, pour, les, pour les enfants, entre guillemets, tu vois Parce que là-bas, il y a beaucoup d'enfants de, laissés livrer eux-mêmes. On les appelle les tu vois Et euh, ils n'ont pas trop le choix, tu vois, que, que de faire des conneries, entre guillemets, dans la rue pour s'en sortir. Et moi, justement, j'ai envie d'offrir une chance à ces, bah, ces enfants-là de s'en sortir. Tu vois Après, tu la saisis, tu la saisis pas, tu vois Mais je pense chose, que ouais. c'est important de... De le faire, tu vois. Et j'ai toujours dit à mes parents, tu as vu Chaque fois, je, le, je vois mes parents quand on au pays, je leur dis, tu vois. Moi, je vois les enfants qui sont là, je me dis, papa, maman, si vous n'étiez pas partis en France, peut-être que j'aurais été comme ça. Peut-être, tu vois, fait partie de ces gens-là. Donc, c'est pour ça que moi, en fait, je, je suis comme en mission. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Bien sûr. ZAC, tu vois. Ouais, dans la mentale. Ouais, dans la mentale. Tu as vu, c'est une mission pour moi. C'est comme une obligation. Je me dois d'eux, tu vois. C'est un devoir. Un devoir patriotique que je mène et que je continuerai à mener. Mal. à travers ma fondation j'ai vu aussi qu'il y avait une sorte d'objectif 2026 euh, notamment pour la coupe du monde euh, ouais. qui elle sera à 48 équipes vous avez raté la coupe du monde récemment là en perdant contre le maroc euh, ça devait être une grosse déception je suppose bon, je... vous ouais contre nous bah, je veux je pas flex <rire> tu vois ah je, je la pose de manière euh... <rire> ouais. c'est un match en plus je sais qu'il y avait qui fait beaucoup parler et tout euh, objectif 2026 48 équipes t'es dedans dans la mentale, dans la tête et tout et tu te projettes dedans. Ouais, je suis dedans d'une manière ou d'une autre. En tant que joueur ou autre, je serai dedans, il y a pas de problème. Ça par rapport à ça, il y a pas de souci. Euh, là, j'ai marqué le coup après le match du Maroc, tu as vu. <rire> j'ai pris un peu du recul par rapport à la sélection parce que voilà, il y avait plein de choses qui m'énervaient, je te ouais. vois pas, il y a plein de choses qui m'énervaient notamment sur le match du Maroc, tu vois. On sait qu'on va jouer un match de Coupe du monde, on sait qu'on va jouer le Maroc. Ouais. Le Maroc, c'est top équipe africaine, tu vois, on pas se mentir. Et euh, on se donne pas les chances on ne se donne pas les chances de réussir, tu vois, on ne met pas toutes les chances de notre côté pour réussir ce rendez-vous-là. Et ça, ça m'avait énervé un truc de malade, tu vois ce que je veux dire mmh. Et euh, on savait qu'on jouait le premier match à domicile, il y a l'énorme FIFA qui sont là, on ne peut pas remplir notre stade. Tu vois, c'est des trucs, pour moi, c'est des trucs bêtes, alors que tu as six mois pour te préparer. Il y a six mois, tu, tu sais que dans six mois, tu vas jouer ton, le match de l'année, le match du fait. pays pour la Coupe du Monde venez, on marche tous ensemble et on fait le maximum. pour. Après, ça passe ou ça passe pas, c'est pas ça le problème. Moi, je te parle pas du résultat, mais je te parle de ce qui est mis en... Mais au moins, en euh... amont, tout a été voilà mis de notre côté. Quand je vois qu'on n'arrive pas à s'organiser pour un, un rendez-vous d'une telle importance, ça m'a dépassé, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'avais un petit peu craqué après le... Après l'inondation, je n'étais pas énervé par rapport au résultat. Non, loin de là. Parce que le football, c'est ça, tu gagnes, tu perds, pas de souci. Mais par rapport à la manière dont on avait préparé cet événement-là, pour moi, on n'avait pas été à la hauteur. Tu vois je vois. On n'avait pas été à la hauteur. Et c'est pour ça que, en fait, je milite. Tu vois. Parce qu'on a, du... a des joueurs, on a des talents, tout ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais il nous faut euh, ce petit plus en termes d'organisation, en termes de structuration, ouais, ouais, pour passer le cap. Je vois. Parce qu'aujourd'hui, tu regardes la c'est pas parce que t'es devant moi mais voilà le Maroc et le Congo c'est le jour et la nuit je vais pas te mentir bien sûr non c'est des places au Maroc frère franchement au moment de jouer le match et tout t'as senti la ouais, différence dans l'organisation dans la fin de... même les marocains ils sont descendus au Congo ils devaient être choqués mais ce qui nous là voilà. <rire> <rire> non mais voilà tu sens que voilà mais on, on s'en rapproche toi je te mens pas moi je suis je suis optimiste, je suis optimiste et on, on, on va y arriver. Moi, je, je vous le souhaite. Pas là pour, euh, Moi Je vous le souhaite. là pour nous descendre, que soit ça prendra le temps, que ça prendra, mais on y arrivera. Tous, tous les Congolais que je connais, c'est des, des personnes très fières qui aiment beaucoup mmh. leur pays, euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, mmh. qui aiment beaucoup en parler d'une bonne manière et tout. Et c'est vrai qu'à euh, des moments, tu le sens que c'est mauvaise période, notamment bah, du coup footballistique, quand tout ne va pas dans leur sens, quand des fois il y a des choses un peu honteuses mmh. ou des problèmes, etc. Tu sens de la frustration quand même, tu vois. Ouais, il y a beaucoup de frustration parce que voilà, il y a moyen de faire de très grandes choses. Je te mens pas, hein. oh là là, quand le peuple est avec toi, c'est incroyable là-bas. C'est incroyable. Pour moi, c'est... Après, parce que je suis Congolais, c'est la meilleure ambiance d'Afrique. Ouais. Tu dirais que c'est le Maroc sûrement, tu vois, mais pour moi, franchement, c'est exceptionnel. Et le fait qu'on soit rapproché, parce que moi, je préfère regarder comme avec mon, mon passage à Marseille. Moi, je suis quelqu'un, je prends du recul, j'analyse et je préfère regarder le positif, tu as vu euh, sur cette période-là, ouais, certes, elle est un petit peu, elle est un petit peu sombre, mais il faut savoir que voilà, on loupe la Coupe du Monde en 2018 à, à un cheveu, tu vois. parce qu'on perd contre la Tunisie, ils nous mettent deux buts dans, en 10 minutes, ouais. on sort de la Coupe du Monde. Mais voilà, ça ne joue à rien, tu vois, ça ne joue à rien. Là, pareil, on joue contre le Maroc, match aller, on fait 2-2, je crois, ou 1-1, je ne sais pas, et le match retour, on, on s'effondre. Mais voilà, ça joue encore un, un match coup près. Donc, on y est, on peut y arriver, mais maintenant... Il faut, se donner les moyens. il faut se donner les moyens. Moi, je préfère retenir ça, tu vois, c'est ma conclusion. Tout ce qu'on souhaite, tout ce qu'on souhaite. Je voulais qu'on termine gentiment en parlant un petit peu de ton club, que tu as ici, le, le CA Vitry. Ouais. Euh, du coup, tu es rentré, tu as, du coup, je pense, fait un club, c'est ça euh... Il y a même Boumé qui est dans ce club, qui te passe le bonjour. Je... Quand j'ai je... dit hier que, tu... que j'allais te recevoir, il m'a dit « tu diras que son meilleur buteur lui passe le bonjour ». Son meilleur buteur, Boumé <rire> Ça, c'est du boumé dans le texte, ça. du boomer tout cracher, ça. Vrai ou pas ouais. Il a mis un triplé récemment, c'est vrai. Bah oui. Parle-nous un petit peu de ton club, c'était quoi un petit peu la volonté et comment ça se passe justement là-bas. T'as essayé justement de faire en sorte, parce que tu nous avais parlé en début d'interview que tu étais à Ivry, euh, du coup, après avoir commencé à Vitry, puisque justement tu disais qu'à Vitry, tout n'était pas carré, etc. C'était le but, c'était d'essayer de faire en sorte qu'à Vitry, là où tu es né, il y ait quelque chose de... Non, quand je dis tout n'était tout pas carré, c'était tout, tout n'était pas carré, pardon, euh, pour le football élite. Ouais. Après, voilà, les infrastructures, elles sont là, tu ouais. vois ce que je veux dire. Il euh, y a pas mal de licenciés, il y a beaucoup de jeunes qui jouent à Vitry, tu vois. Maintenant, pour le football élite, c'est pour ça que j'ai dû euh, m'exiler, entre guillemets, à, à Ivry. Et je l'avais dit dans mon interview dans Le Parisien, à l'époque, je lui ai dit, enfin euh, j'avais dit à, à la dame qui m'avait interviewé, moi, mon objectif, c'est de stopper l'exode des jeunes vitriaux, vers les autres villes. Parce que je pense qu'à Vitry, on a tout ce qu'il faut pour les former et les envoyer directement en club professionnel, en club en centre de formation. Donc pourquoi à chaque fois... Et... Ils vont jouer dans le quartier d'à côté, voilà, dans la exactement. ville d'à côté. Ouais. Et donc moi, je suis arrivé avec ce projet-là. J'arrive avec ça et moi, je me dis que voilà, pour que les jeunes s'identifient à un projet, il faut qu'ils s'identifient à une équipe. En fait, c'est important quand tu es jeune d'avoir des modèles. Et là, je me dis, bam, l'équipe 1 du CA Vitry, on va la booster. Et comme ça, les jeunes, bah, ça va les matrixer, entre guillemets. Ils vont s'identifier au projet. Oh, moi aussi, je veux jouer au servitrix. Moi aussi, rien de choix. Je suis arrivé, j'ai mis la marque, j'ai mis Bac à goal. Euh, Les jeunes, ils jouent avec les t shirts Bac euh, L'équipe première, j'ai amené des, des anciens professionnels, tu as vu, il y a ouais. Traoré qui nous a, a rejoint genre avec qui j'ai évolué à Boursa Sport, j'en parlais tout à l'heure. Mm. Quentin Pereira qui faisait l'Europa League l'année d'avant, donc il stoppe le foot au Luxembourg, il vient rejoindre le projet. tu as Calvin Bombo qui a gagné la Gambardella, pareil, qui joue à trois professionnels, il ouais. rejoint le projet. Et voilà, tu as Aurélien Gay qui est là aussi, pareil. Et bref, il y a pas mal de... J'ai boosté le truc, je mens pas. J'ai boosté le truc. Après, je dis pas que j'ai fait le truc tout seul. Bien, bien sûr, bien sûr. J'étais accompagné. œuvre ouais. au quotidien. Je pense notamment au staff, aux dirigeants, etc. Tu vois? Mais voilà, j'ai boosté le truc. Ça a plutôt bien marché. Il y a des partenaires qui nous ont rejoints. Euh, je pense notamment à football. Je sais pas si tu connais football. Pas du tout. Ah, tu connais pas football. Non, pas du tout. C'est euh, des gadgets. Tu vois, aujourd'hui tout le monde joue avec des GPS, etc. Oui. Bah, là, en fait, c'est un gadget que tu mets euh, à hauteur de ton protège tibia. Grave cool. Et ça calcule en fait tes distances parcourues, ton nombre de frappes, le nombre de dribbles que t'as fait. Stylé, ça. Et après, ça te compare à des joueurs. Tu vois, t'as l'application dans ton téléphone et ça te compare à des joueurs. Genre, en gros, euh, ouais, tu joues comme, euh... bah, tu joues comme Boumé. <rire> <rire> non. <rire> Ou tu joues comme Bakayogo. Voilà, oh, ils vont dire ah, tu joues comme Neymar, comme truc, tu vois. Et franchement. Euh... Pas mal du tout. Donc Super eux, ils sont cool. venus, ils ont rejoint l'aventure. Ça a Matrix et les petits. ah c'est génial. Je, faut savoir que cette année, on a pété le record au niveau des licences, là. Donc franchement, le truc, l'engouement, est ouais, prend bien. ça a l'air d'être bien. bien. Franchement, ça a l'air ouais, d'être bien. le plus truc, plus. il prend bien, t'as vu. Il les... Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire Il y a d'autres partenaires aussi qui sont rejoints. J'en profite pour leur passer un message. Fonce, ligueur, fonce, sinon fonce, il n'y a pas ouais. de souci, fonce. BFK Assurance, donc t'as as, as mon gars Karim, là, Bfk Assurance, qui nous a rejoint aussi, t'as Rana Sport, et j'en passe. Désolé pour ceux que j'ai oubliés. Et, euh, et donc voilà, c'était un peu ça, le, le projet, entre guillemets, et le pourquoi de ma venue. Et euh, aujourd'hui, il faut savoir qu'on est en National 3 avec l'équipe première. C'est super. Comme je l'ai dit précédemment, le record de, de, de licence, licence est explosé. Et on continue, tu vois, on continue. On vous souhaite de monter peut-être un jour National, on ne sait tant jamais, hein, peut on peut en rêver. Eh, parlez-en à Boumé, ça va dépendre de Boumé. Ça va dépendre de Boumé. <rire> ça va dépendre de Boumé, mon gars. Bah, mon gars, Boumé, de marquer des buts. T'as intérêt <rire> de marquer des buts et peut-être que ça permettra de faire du lore. Eh ben, bah, écoute. On arrive à la fin, euh, Monsieur Cédric, quasi deux heures presque euh, à discuter un petit peu de, de ta carrière et tout. Ah Désolé, désolé, je t'ai que j'allais jouer le jeu. C'est magnifique. Ah, je t'ai dit que j'allais jouer le jeu, désolé. Mais Je suis trop content, moi. <rire> bon, hein, franchement, on a fait une bête d'émission, t'as raconté plein de trucs et tout. Et, et c'est super, franchement, pour le public d'avoir un footballeur pro qui prend le temps de s'exprimer autant en longueur, de raconter autant d'anecdotes, d'avoir la langue... Euh, qui y va, tu vois, délié ouais. en fait. Ça change des interviews de 15-20 minutes où vous n'avez pas trop le temps, des fois, tu sais, de discuter en profondeur et mmh. tout. Moi, je suis très content. Non, Donc... mais c'est bien, je suis content. Alors, c'était content. C'était un vrai tu T'as kiffé aussi un peu parler, tout ça, tout ça Ouais. Moi, t'as vu, je suis quelqu'un, j'aime bien prendre le temps, c'est pareil parce qu'il y a des histoires qui méritent d'être racontées des oui. fois tu dis une vérité mais les gens ils sont pas au courant de du background du background des antécédents comme je l'ai dit tu vois Exactement. donc là c'est important là on l'a bien fait et puis voilà bah ben, c'est super j'espère également que vous avez apprécié regardez ça sincèrement d'accord au livre ça s'est super bien passé aujourd'hui on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec Feldup c'est quoi ouais, ça sera super cool je remercie également One Football encore une fois de nous avoir sponsor sur cette émission là c'est grave cool n'hésitez pas à aller check, il y a toutes les informations dans la description ainsi que dans le chat. Zaccord au c'est terminé pour cette semaine et on vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao, ciao